toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Institut Paris Région pour cette émission consacrée à l'engagement citoyen. Merci à vous qui nous suivez en direct et à vous qui nous regardez déjà en replay. Et oui, c'est comme ça maintenant. On va parler innovation sociale, initiatives citoyennes. Elles sont nombreuses et font la richesse de nos territoires. Des initiatives qui naissent d'habitants qui veulent consommer différemment et localement, se déplacer autrement, préserver notre Environnement, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir prendre une part active aux transitions auxquelles notre société est confrontée transition énergétique bien sûr, transition écologique, transition digitale aussi. Ces citoyens veulent s'inscrire dans une économie sociale et solidaire. Alors ils inventent, ils inventent au plus près de chez eux et ils inventent dans tous les domaines. Et pour concrétiser leurs projets, eh ils peuvent aussi bousculer l'action. Public, Cette émission est le prolongement audiovisuel de ce 178e numéro des cahiers de l'Institut Paris Région sans titre aux actes citoyens. Quand les initiatives citoyennes bousculent l'action publique, c'est l'une des questions de notre émission. Ça sera le fil rouge de ce rendez vous. Quel dialogue entre citoyens engagés et acteurs publics pour que ces initiatives prospèrent et bien sûr profitent à tous on va parler dans quelques instants avec les coordinateurs scientifiques de ces cahiers et on va débattre avec nos grands témoins. Ils sont déjà là. Vous pouvez les voir sur le plan large de nos caméras. Je vous les présenterai dans quelques instants. Je ménage le suspense. Mais nous avons avec nous en plateau et on est très content de leur salade, Fouad Awada, le directeur de l'Institut Paris Région. Bonjour Fouad Awada. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. L'Institut Paris Région, une agence d'urbanisme et d'environnement. Plus de 200 experts ici, dans, dans les lieux où vous nous accueillez, urbanistes, démographes, paysagistes, écologues. Ils analysent et donnent à comprendre les grands enjeux de la région Île-de-France. Vous travaillez sur les questions de logement, de transport, de biodiversité, d'emploi, de santé également. Et vous espère, c'est important de le dire, ils éclairent de leurs travaux les élus du Conseil régional, mais pas simplement les élus du Conseil régional, également les élus des communes, intercommunalités, et nous aussi citoyens. D'ailleurs, on peut trouver vos travaux et également ce cahier que je vous ai présenté. On peut trouver donc vos travaux sur le site internet de l'Institut, institutparryregion.fr. Et donc chaque année, l'Institut publie un cahier comme celui-ci. Et donc ce cahier, je le rappelle, c'est aux actes citoyens. Et on parle de l'engagement des citoyens et des initiatives. Alors pourquoi, Fouad avez-vous choisi de vous saisir de ce thème Nous vivons actuellement un paradoxe depuis un certain nombre d'années. Donc Ce mouvement de défiance ou de scepticisme vis-à-vis -vis de l'action publique, l'action des acteurs publics, des institutions, de la démocratie représentative. Et en même temps, nous, nous, nous observons que de plus en plus de citoyens sont engagés dans l'action public au sens de l'action en faveur de leurs concitoyens. Donc, de ce paradoxe, euh, on s'interroge euh, qu'est-ce que ça veut dire ce, cette, cette chose D'autant que cet engagement, bien sûr, il y a toujours eu de tout temps des associations, des associations de défense, par exemple, ou d'organisation de, de, de quelque chose de très institutionnalisé, mais elles étaient en dialogue avec les acteurs publics. Là, ce qui est nouveau, c'est que ce sont des citoyens qui se prennent en main pour empiéter des fois sur une action publique qu'ils jugent pas, qui ne va pas assez à la vitesse qu'ils aimeraient que ça aille, par exemple euh, sur des expériences d'agriculture ou sur des expériences de, de lien social ou, ou sur, euh, sur de la, de la production d'énergie propre. Et donc ils se prennent en main et, ils, et des fois ils, ils, ils se disent, et ils sont de fait, ils connaissent mieux les réalités locales, et ça ne se passe pas toujours sans heurts avec euh, les acteurs publics. Euh, bon, et donc, ce phénomène-là nous a semblé euh, interroger euh, l'action publique. Vous avez dit que nous étions là pour éclairer l'action publique. Elle donc, le phénomène interroge l'action publique. Il était normal que nous capitalisions euh, toutes les réflexions euh, d'auteurs euh, qui viennent... Euh, qui sont en partie sur ce plateau aujourd'hui et les personnes qui mènent ces, ces actions engagées citoyennes pour les consigner dans ce cahier. Voilà, et donc je rappelle, vous êtes une agence d'urbanisme, d'environnement. Donc la question qu'on a envie de se poser aussi, c'est en quoi ces initiatives citoyennes qui naissent sur nos territoires, elles impactent finalement la fabrique de la ville Eh bien... Euh nous avons, dans la fabrique de la ville, depuis très longtemps, bien sûr, nous sommes en démocratie, donc l'action de fabriquer la ville, de planifier l'avenir des territoires. Nous avons connu une période où il fallait consulter le public. Nous sommes ensuite passés à une phase où on a parlé de concertation avec le public. Mais aujourd'hui, quand vous avez un public, ce qu'on appelle le public, c'est-à-dire les citoyens, aussi qualifiés, aussi connectés en réseau par le numérique, aussi impliqués, euh, nous ne pouvons plus nous contenter, de, euh, disons, ils ne se contentent plus euh, d'être simplement concertés dans les lieux de concertation, euh, selon les procédures de déclaration d'utilité publique, etc., sur tel ou tel projet. Et donc il faut passer probablement, euh, et c'est ce que montrent ces travaux, à une phase nouvelle, qui ressort plutôt de la co-construction des projets. Ceux qui ne le comprennent pas, de toute manière, se heurtent à, vraiment à des difficultés majeures. Et donc il faut euh, euh, probablement que les acteurs publics prennent conscience. Beaucoup d'entre eux ont déjà pris conscience de ça. Ils ont mis en place des budgets participatifs, donc reconnaissant par la même la capacité des collectifs citoyens à innover, à mieux connaître les besoins, le terrain. Et donc, ces budgets participatifs sont un début. Et il faut aussi que les procédures d'urbanisme, les procédures qui concernent le, la chose publique en général, passent de plus en plus par une période de co-construction. Et ça, c'est la nouvelle étape à laquelle, dans les années qui viennent, nous allons tous nous diriger. Sujet vraiment passionnant. Merci beaucoup, Fouad Awada, directeur de l'Institut Paris Région. On va en parler de ces sujets. Vous pouvez bien sûr réagir via vos smartphones, tablettes et ordinateurs. Il y a un chat qui est à votre disposition sur cette plateforme. On prendra les questions en fait euh, au moment du débat. Là, on va accueillir un, un nouvel invité. Je vais demander à Fouad Wada de, de laisser sa place à notre nouvel invité que je vais vous présenter dans quelques instants parce qu'on assiste, hein, vous le savez, depuis quelques années, à un foisonnement d'initiatives citoyennes. Vous-même en portez euh, vraisemblablement des initiatives qui euh, concernent euh, tous les grands enjeux auxquels notre société euh, est confrontée. Les, so les citoyens donc agissent, ils s'engagent, mais on le voit de moins en moins dans un parti politique. La nature de l'engagement citoyen est en train d'évoluer. On en parle avec notre nouvel invité. Merci d'être avec nous, Yannick Blanc. Bonjour, merci de m'accueillir. On vous en prie, Yannick Blanc, donc, président de Futurible International, un centre de réflexion et d'études prospectives, ancien, ancien préfet. Enfin, vous êtes toujours préfet, c'est comme oui. ça qu'on dit, hein, d'ailleurs. Et vice-président de la Fonda, la Fonda, qui est la plateforme d'intelligence collective du monde associatif. Alors c'est intéressant de parler avec vous de l'engagement du citoyen parce qu'il évolue cet engagement et on a envie de vous interroger sur le sujet, vous réfléchissez beaucoup sur, sur ces questions. Ce que l'on apprend à la lecture de ces cahiers, c'est que l'engagement est moteur d'initiative de citoyens partout en Ile-de-France sur tous les sujets. Mais alors vous dites un truc qui est vraiment intéressant, vous dites que, que l'engagement c'est pas le don de soi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là le, le, le don de soi, c'était le sens qu'avait l'engagement il y a un siècle. Il y a un siècle, songez au contexte de la, de la première guerre mondiale, de, de l'émergence du, du mouvement communiste, de la place de l'engagement religieux par exemple. Dans toutes ces organisations, l'individu qui s'engageait s'effaçait en tant qu'individu. Il devenait un matricule dans l'armée. Et, et, il prenait un, un, un nom, euh, euh, s'il entrait en religion, il changeait de nom. Euh, s'il entrait dans le mouvement ouvrier, souvent il prenait un pseudonyme, dès lors qu'il avait des responsabilités. Et donc, il y avait, au-delà de cet aspect euh, superficiel, il y avait un effacement de l'individu devant euh, la cause, devant l'intérêt de l'organisation, devant quelque chose de supérieur. Ce qui émerge déjà depuis plusieurs années, c'est que le moteur dans l'engagement est au contraire euh, la, la possibilité pour l'individu de se réaliser euh, d'être reconnu de trouver sa place dans la société de trouver sa place dans l'action collective donc la, la contrepartie de l'engagement elle n'est pas toujours explicite mais elle est toujours présente et les formes d'engagement qui ont du succès sont celles qui permettent aux individus de trouver cette contrepartie qu'ils recherchent de manière plus ou moins avouée. Le, le succès du service civique est très symptomatique de cela. C'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché au service civique euh, d'être une forme d'emploi de, déguisé. Et il est vrai que, euh, comme les jeunes volontaires en service civique, travaille auprès de salariés, dans des associations ou dans des organismes publics, euh, on peut se poser la question. Et le, le, la, Toute la difficulté de gérer le service civique, c'est qu'il faut éviter que les missions de service civique soient de faux emplois, bien entendu, mais les jeunes volontaires, ce qu'ils réclament, c'est que leur mission soit un vrai travail. C'est-à-dire qu'il y ait véritablement cette contrepartie, non pas sous forme d'une rémunération, puisqu'ils sont indemnisés, mais sous forme d'un accès euh, à une communauté de travail, d'un élargissement de, de, de leur réseau, de leur contact, de leur entrée dans la société. Alors aujourd'hui, on milite moins dans un parti euh, politique, on en fait tous le constat, et puis on s'inscrit dans des associations, mais moins longtemps dans des associations. On a le sentiment qu'on veut agir, on veut agir maintenant, euh, tout, tout de suite. Donc euh, ça ne veut pas dire que le citoyen il ne s'engage pas, qu'il ne s'engage plus, mais il s'engage en fait... Euh, différemment. Euh, pourquoi il s'engage différemment, qu'il a besoin de cette action Parce qu'il a le sentiment que euh, les administrations n'ont vont pas assez vite, que, que l'État peut lui paraître défaillant Je pense qu'il faut, il faut mener l'analyse dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut analyser le déclin et aujourd'hui l'effondrement de l'offre politique, de l'offre des organisations politiques. Euh, on l'a vu avec euh, euh, la trajectoire de La République en marche, qui, au moment de la campagne présidentielle, a suscité un, un, un réel enthousiasme. Euh, et les gens qui ont adhéré au mouvement à ce moment-là avaient le sentiment qu'ils allaient pouvoir agir. Et puis ensuite, le parti a connu le sort de tous les autres partis. Donc là, c'est véritablement le, le système politique qui est en train de se recomposer complètement. Si on regarde les autres formes d'engagement, on constate d'abord que, globalement, sur les 15 dernières années, euh, le, le, la, la propension à s'engager des citoyens augmente. Dans le, entre deux enquêtes, faites, deux enquêtes identiques, faites entre 2002 et 2017, euh, le nombre de participations bénévoles euh, et la durée de ces participations bénévoles ont augmenté d'un facteur global de 2,5. Il y a 2,5. Euh, euh, pour, il y a, pardon, on s'engage deux fois et demi plus en 2017 qu'on ne s'engageait en 2002 ça c'est le, le, le mouvement de fond euh, et pourtant pendant toute cette période je n'ai cessé d'entendre des responsables associatifs dire on ne trouve plus de bénévoles il y a une crise du bénévolat c'est que pendant ce temps les, la, la, les formes du bénévolat se diversifiaient euh, d'abord il y a des associations qui vieillissent et qui disparaissent et, et d'autres qui, qui naissent bien souvent on est un mouvement informel ou un collectif avant de se structurer en association. Donc, il y a une vitalité et une mortalité de ce phénomène. Elle est difficile à mesurer. On mesure la natalité des associations, puisqu'on mesure le nombre d'associations déclarées en préfecture. Et on sait que ce nombre reste très élevé, même s'il a légèrement baissé depuis deux ou trois ans. Il y a aujourd'hui un million et demi d'associations actives dans notre pays. C'est considérable, mais on ne sait toujours pas mesurer leur mortalité. Euh, donc, euh, on, a, on a du mal à saisir ce phénomène. Ce qu'on sait, c'est que euh, selon leur profil, selon euh, la cause qu'ils entendent défendre, selon le lieu où ils se, se trouvent, euh, les citoyens vont choisir des formes d'engagement extrêmement variées, dont certaines sont mesurables parce qu'elles se traduisent par une association et dont d'autres ne sont pas mesurables parce qu'elles sont la participation à un moment donné, à euh, une action, euh, notamment euh, à l'échelle locale et notamment dans le monde rural. La participation citoyenne est élevée, mais elle n'est pas formalisée, donc pas mesurable. Alors c'est intéressant, hein, euh, l'engagement change, est-ce que la citoyenneté euh, change, évolue La citoyenneté euh, se transforme, ou plus exactement, l'idéal que nous avons de la citoyenneté a très profondément changé. Et ça peut expliquer que, par moments, nous ayons un sentiment de malaise, euh, alors même que les mutations en cours vont plutôt dans le sens d'un élargissement de la citoyenneté. Je m'explique. Euh, dans l'histoire, la citoyenneté a toujours un été un statut exclusif. Euh, être citoyen, c'était euh, une qualité reconnue à certains et qui en excluait d'autres. Euh, Lorsque euh, le citoyen romain revendique sa qualité, euh, c'est pour bénéficier d'un certain type de privilège par rapport aux étrangers, par rapport évidemment aux esclaves, par rapport, etc. Lorsque, depuis la Révolution française, lorsque euh, on se prévaut de sa qualité de citoyen, on est citoyen euh, euh, dans une nation. La citoyenneté est liée à la nationalité, elle exclut donc les étrangers. Comme vous le savez, la citoyenneté politique, jusqu'à une période relativement récente, n'était pas reconnue aux femmes. Donc, euh, dans toute l'histoire, la qualité de citoyen était une qualité exclusive. Et ce qui, lorsque, aujourd'hui, nous parlons de citoyenneté, de mouvement citoyen, lorsque nous utilisons l'adjectif citoyen pour la coller à une action, nous avons une vision inclusive de la citoyenneté. Euh implicitement, mais spontanément, nous n'imaginons pas, lorsque nous invoquons la citoyenneté comme une vertu, comme un idéal, comme une qualité indispensable à la vitalité de la société, nous n'imaginons pas un seul instant que nous allons en exclure telle ou telle catégorie d'individus. Et donc, ça, c'est une transformation problématique parce que les mécanismes qui permettent d'accéder à la citoyenneté sont en train de se transformer, deviennent plus complexes à un moment où cet élargissement provoque, dans certaines parties de la société, des tensions que l'on entend aujourd'hui très, très bruyamment. Une dernière question, réponse brève, si vous pouvez, je sais que la question va peut-être être, être un, peu, un peu difficile, parce qu'elle appelle un raisonnement. Cette citoyenneté donc, que vous dites inclusive, c'est un terme intéressant, est-ce que c'est une opportunité pour notre société, pour notre démocratie Ça lui apporte un nouveau souffle ou Finalement, il n'y a pas un risque que ces citoyens, ils veulent davantage d'autonomie, ils fassent entre guillemets euh, sécession. Mais être citoyen, ce n'est pas faire sécession, c'est appartenir à la cité. Euh, ce qui est aujourd'hui en débat, ce n'est pas l'appartenance à la cité, ce sont les limites de la cité, ses frontières. Euh, Est-ce qu'on peut être citoyen du monde ou citoyen sans frontières Une question délicate. Euh, on peut l'être avec un, un type et un niveau particulier d'engagement. Euh, tout un chacun ne se reconnaît pas euh, citoyen du monde, encore que euh, confronté que nous sommes à l'urgence climatique, par exemple. L'urgence climatique appelle un type d'engagement qui dépassent les frontières ou l'appartenance à telle ou telle communauté. Donc il y a à la fois un mouvement d'élargissement de notre vision de la citoyenneté, euh, et puis des tensions qui sont créées parce que euh, cet élargissement remet en question des appartenances, des identités, des structures institutionnelles, des modalités de l'action collective dont certains considèrent qu'ils sont constitutifs de notre identité. Merci beaucoup Yannick Blanc, président de Futurible International et vice-président de la FONDA. Merci d'être venu avec nous. Je vous proposer de céder votre place à, à notre premier chroniqueur, une chroniqueuse qui va arriver, euh, puisqu'on va maintenant lancer euh, notre débat. Et donc vous pouvez euh, bien sûr réagir via le chat. Je vous remercie déjà de... Aux sympathiques petit bonjour bonjour à victoire ou bonjour encore à l'association de qualité de vie de maison lafitte qui qui nous regarde on, on va rebondir et on va reprendre vos questions dans, dans quelques instants donc on va échanger avec deux acteurs associatifs un, un élu et un politologue on, on va prendre vos questions on va on va débattre de ce sujet passionnant avec nous je vous les présente on a hélène binet bonjour, bonjour. hélène vous êtes directrice de la communication de make sense et euh, MakeSense propose des outils et des programmes de mobilisation collective pour permettre à, à celles et ceux qui euh, souhaitent de s'engager ben de passer euh, à l'action. Vous avez monté aussi la première ruche qui dit oui euh, à Paris. Euh, je crois que c'est dans le 10e arrondissement que vous habitez. C'est ça, oui, il y a 10 ans et dans le 10e arrondissement. Voilà, ben ça sonne bien 10-10. Et votre engagement de longue date, c'est l'écologie. Avec nous également, on a Patrick Bernard. Bonjour, Patrick. Bonjour. Fondateur des Hyper Voisins, 14e arrondissement 14e arrondissement, un petit morceau du 14e arrondissement. Un petit morceau, créé voici 7 ans dans le but de dynamiser la convivialité dans votre quartier parisien. Cette initiative a pris une étonnante dimension avec l'engagement des habitants de votre arrondissement, végétalisation de l'espace public, donc à l'initiative de ses habitants, tri des biodéchets, aménagement d'une place. Bon, vous nous direz comment réagit la mairie parce que vous avez fait à la place de la ville, on a l'impression euh, juste, on n'est on est pas si vieux que ça, on a juste quatre ans. Eh ben dites ouais. donc, ça marche tellement bien en tout cas que maintenant on parle de, de faire des hyper voisins dans des euh, arrondissements euh, parisiens voisins. Tout à fait, tout à fait. Exactement, ils voulaient même monter une école des, des hyper voisins, vous allez nous raconter ça. Avec nous également on a Loïc Blondiot, bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques, vous enseignez à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où vous dirigez le Master ingénierie de la concertation. Vos travaux de recherche portent notamment sur la participation citoyenne et les innovations démocratiques. Vous êtes membre de la Commission nationale du débat public et vous co-dirigez la revue participation. Votre dernier livre en date, c'est pour ça aussi que vous êtes là. Vous avez beaucoup à nous dire sur le sujet. C'est le tournant délibératif de la démocratie. C'est paru en 2021 aux presse Sciences Po, je crois. Merci d'être avec nous. Également avec nous, un élu, un maire c'est Yvan Lubroneski. Bonjour, Bonjour. maire des Molières dans l'Essonne. Combien d'habitants en Molière Un petit peu moins de 2000 habitants. Un peu moins de 2000 habitants. C'est aussi pour ça que vous êtes président de l'association des maires ruraux de l'Essonne et vice-président de, des associations des maires ruraux de France. Et vous avez publié vous aussi un ouvrage des communes et des citoyens. Engagez-vous. On est en plein cœur du débat. Et euh, plus récemment, vous avez publié euh, 30 propositions, je crois, pour pratiquer la démocratie voilà, c'est un petit peu la suite et l'idée de, de revisiter un petit peu tout notre modèle, s'intéresser y compris même aux questions constitutionnelles pour essayer de faire en sorte d'installer réellement la, la démocratie au quotidien. Et vous allez être prochainement auditionné par le Sénat sur ces questions. Hein Très bien. Alors ce débat, je vous le dis pour vous qui nous regardez, pour nos invités, découpé en, en trois temps. Donc, si vous avez des questions, je propose qu'elles interviennent dans ces différentes thématiques. On va d'abord parler de, du pouvoir d'agir localement, comment l'innovation s'invente au plus près du terrain, l'innovation sociale. Euh, on va parler ensuite bah, de ces initiatives qui, du local, tendent vers le global, euh, comment de l'installation d'un potager de quartier. J'ai envie de sauver la biodiversité. Enfin, troisième temps, on s'intéressera au dialogue des citoyens avec l'action publique, dialogue de sourds, dialogue constructif. On se posera... La question, Donc, pourrait bien sûr réagir. On va accueillir dans quelques instants Lucille Mettetal, chargée d'études et de projets à l'Institut Paris Région. Merci Lucille d'être avec Merci. nous. On va vous entendre, mais au préalable, on va écouter un citoyen, un citoyen actif. On va découvrir dans la commune rurale de Cerny, c'est dans le sud des Sols, c'est dans votre département, monsieur le maire. Une initiative, c'était le dernier bar de la commune. Il devait céder sa place à une agence immobilière. Et bien les habitants se sont battus pour conserver ce lieu de convivialité. Et depuis, dans ce lieu naît d'autres initiatives, on découvre ça tout de suite. Avant ici il y avait un bar. Et lorsque la patronne a voulu vendre, ce bar a failli se transformer en fait en.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 Et là, maintenant qu'il est grand, bah, j'avais plus de temps et plus d'envie de, de sortir, de faire des choses. Et ça m'a permis de, de reconstruire complètement un, un univers social que j'avais perdu. Voilà, donc c'est très intéressant l'exemple du petit Sarny, ce café hein, qui montre que l'initiative de quelques-uns peut fédérer d'autres énergies. On va en parler avec Lucille Mettetal, donc chargée d'études et de projets à l'Institut Paris Région au sein du département Habitat et Société. Merci d'être là, Lucille. Vous avez suivi cette expérience comme beaucoup d'autres pour, pour ces cahiers. Donc là, on a un effet d'entraînement positif sur les habitants qui portent à leur tour des actions. Alors, à quoi on peut, on peut l'attribuer Est-ce que c'est la force du lien social sur le territoire Et est-ce que ce lien social, s'il est soutenu, il est porteur d'innovation sociale Est-ce qu'il peut produire même de la transformation sociale Oui, le Petit Cerny, c'est à la fois un projet collectif qui a lié les habitants, ils ont sauvé, vous l'avez dit, le bar de la commune avec l'aide de Solidarité Nouvelle pour le logement. Et à la fois, un lieu de convivialité où naissent euh, des envies et des activités communes. Un tel va initier un atelier de couture, un tel va organiser des riper cafés, un autre va lire des contes, ou tout simplement être là, écouter, euh, recueillir, accueillir, recevoir. Et finalement, c'est un lieu qui dit à chacun une chose simple et essentielle à la fois, qui dit vous avez une place dans la société, vous avez un rôle, vous avez des choses à transmettre, vous avez de la valeur aux yeux des autres. En fait, permettre aux gens de se connaître, c'est leur donner la possibilité de se reconnaître, reconnaître l'histoire de chacun, euh, reconnaître son expérience, ses connaissances, ses compétences, ses savoir-faire, mais aussi ses besoins et ses désirs. Bref, c'est le considérer comme légitime, en capacité d'agir, en l'accueillant tel qu'il est. Dans la vidéo, euh, une dame nous dit euh, ici, on vient, on il vient, euh, y a des gens qui viennent ici et qui ne viendraient pas ailleurs. Euh, Peut-être des gens qui, euh, spontanément, n'iraient pas à une réunion publique, par exemple. Euh, Qu'on risquerait de mettre en situation d'échec, même en leur euh, demandant de participer à des instances euh, dont ils n'ont pas les codes. Avant toute chose, il faut révéler le pouvoir d'agir. Il y a quelqu'un qui parle très bien, c'est Yann Lebossé, qui est un psychosociologue québécois que je vous conseille de lire et d'écouter. Et Révéler le pouvoir d'agir, c'est remédier à l'absence de contrôle sur soi et sur le monde. C'est remédier au sentiment d'impuissance qui détruit le rapport à l'action et qui euh, euh, peut euh, entraîner des formes de dépression. D'où l'importance euh, du lien social qui va euh, restaurer cette capacité d'agir des personnes euh, en fabriquant ensemble, en apprenant ensemble, et qui va leur dire euh, vous êtes en capacité d'impulser le changement. Et c'est peut-être la vocation pour moi, première des initiatives citoyennes, c'est de remettre en mouvement et de dire à chacun, vous êtes capable. Merci beaucoup, Lucille, coordinatrice scientifique de, de ces cahiers qu'on peut donc euh, trouver sur le site de l'Institut Paris Région. Euh, Hélène Binet, euh, donc, directrice de la communication de, de Make Sense, ça doit vous parler, hein, cette initiative du Petit Cerny, parce que c'est presque un peu aussi votre histoire avec la ruche qui dit oui, vous avez monté à Paris dans le 10e, en fait, de cette volonté de manger mieux, de manger bien avec des produits produits près de, de chez soi, bah finalement, c'est un quartier que vous avez fédéré autour de cette initiative. Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai monté la ruche qui dit oui, c'était il y a une, une dizaine d'années. Euh, c'était bon, une période où j'étais en freelance, en fait. Donc, j'étais euh, voilà, journaliste sur les, les questions euh, écologiques et comment mettre les gens en action euh, sur, euh, sur cette euh, thématique-là. Et en fait, je me suis dit, ben, voilà, à force de prodiguer euh, de, de bons conseils, allons-y, quoi. Euh, et donc, moi j'ai souhaité monter une ruche qui dit oui. Donc, le, le, le principe en fait, au départ, c'est de, de créer un système qui va pouvoir permettre aux citoyens de s'organiser pour mieux manger. Donc, en fait, c'est des outils digitaux, c'est une communauté, enfin, c'est plein de choses. Mais n'importe qui peut monter une ruche, c'est-à-dire, c'est un point de distribution. Euh, il va. Euh, euh, rassembler autour de lui donc, des voisins, des, des amis, des amis de voisins, et puis il va se mettre en relation avec des producteurs locaux qui vont livrer leur, leurs produits. Donc en fait, c'est à la fois, euh, on pourrait dire que c'est un marché éphémère, mais c'est bien plus que cela. C'est En fait, c'est des citoyens qui reprennent en main leur alimentation. Et en fait, le, le, la ruche qui dit oui, donc, du, qui était au comptoir général, donc au début, moi, je ne suis pas du tout passé par les instances publiques, on en reparlera euh, peut-être tout à l'heure, euh, mais en fait, elle a produit beaucoup de choses en 10 ans. Parce que non seulement les gens viennent toutes les semaines Enfin, quand ils veulent en fait, ils viennent chercher leurs euh, leur produits, mais ils se reconnaissent entre voisins, c'est-à-dire que ça crée du lien qui est quand même hyper fort. On a créé plein de choses aussi, on a créé des grandes marmuches, c'était euh, voilà, avant le confinement, c'était pour euh, lutter contre la déprime du dimanche soir. Tout le monde venait cuisiner à partir de 17h et après à 20h on mangeait ensemble. On a aussi euh, fait plein de, je dis on parce qu'il y a tout un petit collectif qui s'est mis euh, euh, aussi dans cette dynamique-là. On a fait plein de sorties chez les, chez les producteurs. On a créé une vigne collaborative. Donc, on a notre petite piquette Picarde. Euh, bon, on n'est pas encore prêt de boire le premier vin. Euh, on, a, voilà, on a mis plein de choses. On a vu, euh, notamment, que pendant le confinement, c'était génial, parce que c'est là où on a vu la résilience de ce modèle-là et à quel point ce qu'on avait créé pendant 10 ans, en fait, vraiment, euh, c'était quelque chose de fort. D'abord, on n'a jamais eu autant de commandes. C'était un peu l'hystérie, alors c'était vraiment une période, euh, en mois de mars, c'est la pire période des légumes et tout le monde voulait manger des des carottes, voilà, bon, bref. Mais surtout, on a vu l'entraide. C'est-à-dire qu'en fait, on, les gens se, se repèrent et vous pouvez se dire le samedi matin, « Ah, mais il manque euh, Françoise. Ah, ben tiens, est-ce qu'elle est pas malade Tiens, je vais l'appeler. Ah, mais la telle personne vais le Covid, je vais lui apporter, euh, je vais lui apporter ses courses. Enfin, » Et comme on était hors les murs, puisqu'on n'avait plus de local, et, enfin, donc on était en mode complètement euh, route, quoi, Enfin, il y a une vraie, une vraie solidarité. Et ça, c'était fort parce que c'est bien au-delà euh, d'un marché, euh, d'un marché éphémère, c'est une vraie initiative de voisins. Quoi. Patrick euh, Bernard, c'est intéressant, j'imagine que ça résonne en vous, hein, le témoignage d'Hélène, hein. vous êtes fondateur de la publique des hyper voisins, je, je le rappelle, euh, parce que vous, votre point de départ dans le 14e arrondissement, bah, et ça rejoint complètement ce que dit Hélène, votre moteur, vous, c'est la convivialité. C'est ça, euh, notre, notre aventure commence en fait avec, avec une intuition, une intuition qui s'est frottée en fait, à la réalité, mais l'intuition de départ, c'est de dire que la convivialité, c'est pas simplement un bon sentiment, c'est que c'est plus que ça. Et on avait cette, euh, cette vision, en fait, euh, cette intuition, effectivement, de, de penser que la convivialité était un actif économique dans lequel il fallait, il fallait investir pour penser, effectivement, une ville positive. Donc on est un peu parti sur ce... Euh, sur ce, sur ce, ce constat-là, c'est un constat qu'on n'a pas partagé tout de suite avec nos voisins parce que je pense qu'ils seraient partis en courant. Pas, pas les, il n'était pas question effectivement de les transformer en rats de laboratoire. Mais on avait cette intuition-là. Et, euh, et du coup, cette, cette intuition s'est prolongée par un récit. Un récit qui, lui, par contre, a été adopté très très vite par les habitants. On a dit « Nous allons dessiner un territoire là où on habite. Il va faire 53 rues, il va faire 70 hectares, il y a 15 000 habitants qui l'habitent. On va l'appeler la République des hyper voisins et on va se donner comme objectif unique de transformer des voisins qui disent bonjour 5 fois par jour en hyper voisins qui disent bonjour 50 fois par jour. » C'était beaucoup plus compréhensible et appétissant effectivement pour des voisins que de parler de la dynamique, de la convivialité, etc. Mais ça revient exactement au même en fait. C'est le cas pratique. Euh, qu'on a essayé de dérouler sur, sur euh, cette volonté sur de mettre au centre sur, euh, des, euh, des relations entre les gens, la dynamique de la convivialité. Comment est-ce qu'on arrive à booster la convivialité C'est toute notre histoire. Loïc Bondiou, c'est passionnant ces exemples parce que l'image qu'on a de la ville, après on parlera de, du village avec, avec M. le maire de Molière, mais l'image qu'on a de la ville c'est un lieu désincarné et là en fait euh, bah, on a de la vie, on a de l'incarnation oui. Alors moi, ma, ma, ma préoccupation, elle est au regard des, des transformations de la démocratie. Et en fait, ce que ça nous rappelle, ces expériences, c'est que la démocratie, ce n'est pas seulement des institutions, une manière de se euh, répartir le pouvoir dans la société, c'est aussi des formes de vie, des formes de vie collectives et euh, des manières d'être individuel. On peut parler d'un ethos démocratique. Pour être capable d'exercer son métier de citoyen, il faut avoir suffisamment confiance en soi, suffisamment d'estime de soi-même pour prendre la parole dans l'espace public. Il faut aussi reconnaître l'autre comme comme un égal. Et, et ça, effectivement, ça conditionne la vie démocratique presque autant que le droit ou les institutions. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que si d'un côté... Euh, la sphère institutionnelle de la démocratie représentative est en train de s'effondrer. Hein. Les institutions, elles ne, elles ne créent plus le, la confiance suffisante, elles n'ont plus la légitimité suffisante pour pouvoir réguler la société. Euh, dans cette société elle-même, il y a des formes d'auto-organisation, euh, d'action de, de, de, horizontale, de, euh, qui, qui d'un certain point de vue, font vivre cette démocratie. Et on en parlera peut-être dans un, dans un troisième temps, euh, mais la la question de, de la passerelle, de la rencontre entre la sphère institutionnelle et, et cette euh, démocratie sauvage, disons les choses, hein, à travers laquelle les citoyens euh, se prennent en charge eux-mêmes, bon, c'est la question qui est posée aujourd'hui. Mais je voulais quand même mettre un bémol, deux bémols à cet enthousiasme que nous pouvons avoir pour ces initiatives. D'abord, ces initiatives, elles n'ont finalement d'impact réel et profond sur la vie collective. Elles ont un impact sur la vie individuelle, mais sur la vie collective que si elles peuvent influencer la décision. Si elles ne sont que voilà, des formes d'animation, si ça n'est que de la convivialité, il y a un problème. Or, pendant ce temps-là, les institutions continuent à produire de la décision, continue d'un certain point de vue à, à déstructurer euh, les liens entre les individus. Donc il faut finalement reconnecter ces initiatives, me semble-t-il, avec, avec le pouvoir politique. Et, et pour, pour qu'elles produisent de la transformation sociale Absolument, pour ouais. qu'elles produisent de la transformation sociale et politique. Et mon deuxième bémol, on a beaucoup insisté sur la citoyenneté inclusive. Et effectivement, il y a euh, des, des, des effets révélateurs, euh, des, des, des formes de, de reconnaissance naissance euh, qui, euh, qui, qui qui naissent de ces de de, de de ces communautés, mais en même temps on voit aussi que euh, cette, ces initiatives elles ont une autre face qui est beaucoup plus exclusive, c'est-à-dire que en fait on voit aussi beaucoup de collectifs citoyens qui cherchent à préserver. Euh, leur milieu de vie contre toute forme d'intrusion extérieure. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement euh, un, un paradis démocratique hein, qui est créé par cette relocalisation finalement de la vie démocratique. Alors, on a un message de Flore, je vous le lis, hein, qui est un sympathique message. Merci pour cette émission passionnante. Les habitants d'Imeut de France, alors je ne sais pas ce qu'est Imeut de France, hein, elle habite à Maison Lafitte, donc Flore. Euh, en tout cas, les habitants font tous euh, le même constat d'une dégradation de nos conditions de vie, destruction des poches de biodiversité, densification des villes, saturation des transports publics quotidiens ne nous laissons pas réduire à l'impuissance face à la destruction de notre environnement. C'est intéressant, ça montre vraiment pourquoi le citoyen envie d'agir. Finalement, euh, Monsieur le maire. Et, et là, on parlait des, des grandes villes. On a vu l'exemple du Tisserny, euh, pas, pas très loin de chez vous, hein, dans le sud Essonne. Vous constatez des initiatives dans, euh, dans, les, dans les villages, euh, en zone rurale, en Ile-de-France, en, Ile en Grande-Couronne. Oui, alors, comme le disait un intervenant précédent, euh, c'est peut être moins quantifiable euh, en zone rurale. Mais pourtant, c'est effectivement très actif. Euh, moi je voulais rebondir sur euh, alors le petit Cerny, je, je connais effectivement et j'y ai bu euh, mon petit café et, et eu pas mal de discussions et euh, euh, d'ailleurs il faut saluer le rôle que Michel Montbrun euh, notamment a tenu hein, dans cet euh, édifice qui Michel Montbrun c'est ben C'est un des bénévoles hein, qui a créé ce lieu et euh, qui fait qu'effectivement ça devient un lieu incontournable dans la commune Alors nous-mêmes dans, dans, dans la nôtre on a créé la maison du citoyen qui est une espèce de ruche où effectivement toutes les initiatives peuvent se connecter. Euh, et, euh, et donc ça nous apprend qu'il peut y avoir différents modes euh, de participation. Il peut y avoir un mode de participation très connecté au pouvoir public. En premier lieu, le pouvoir municipal. Alors ça, nous on, on essaye de le faire. On l'expérimente au Molière depuis un certain nombre d'années et on a même... Euh, euh, Adopter une constitution municipale qui règle ce rapport moral entre élus et citoyens et qui essaye d'organiser au quotidien des prises de décision qui sont partagées et surtout enlever à l'élu l'exclusivité de l'initiative et de, et de l'idée. Ce qui est un pas de côté qui est extrêmement euh, difficile à faire, à commencer euh, pour l'élu, euh, mais c'est très important, ça, on y tient parce que ça crée... Euh, euh, ça crée réellement euh, une capacité d'action euh, pour les citoyens et on y introduit, euh, ce dont euh, parlait euh, Bernard tout à l'heure, la question aussi du récit, qui est très importante. C'est que euh, lorsque, quand on feuillette le bulletin municipal de notre commune, on ne retrouve pas le maire à chaque page, mais euh, telle ou telle initiative, on va souligner quels sont les habitants qui, qui l'ont créé. Et ce qui, ce qui m'a interpellé dans les discussions, y compris dans ce que disait Lucie Mététal sur les différentes formes d'engagement, et ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut révéler la capacité d'agir. Et pour révéler la capacité d'agir, il faut comprendre qu'on n'a pas tous envie d'avoir la même capacité d'agir. Donc il va y avoir toujours, et, et pour moi vraiment la démocratie coopérative, elle est là pour consolider la démocratie représentative, qui comme le Loïc Blondiot disait, euh, est, est en péril, euh, elle est là pour la consolider. Et donc dans cette démocratie représentative, il faudra toujours euh, des leaders, euh, des personnes qui prennent en charge les responsabilités pour l'autre, comme dans une association, il faut bien un bureau à un moment donné, un, un conseil d'administration. Euh, mais au-delà de ça, euh, il y a ces fameux comités que nous, on a organisés autour de, de l'action municipale, mais qui peuvent déboucher des fois, y compris sur des actions associatives. On en est déjà à deux, trois associations créées à partir d'idées qui sont nées dans ces comités. Euh, et puis, il y a des gens qui ne veulent que de l'action. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une idée qui va sortir d'un comité, c'est un groupe action qui va se, se mettre en œuvre et des gens qui ne veulent absolument pas venir un soir dans une réunion à 20h30 où on va parler quelquefois un petit peu, sortir des, des éléments très concrets de la vie de tous les jours, euh, eh bien ils vont pouvoir se connecter à une opération. Quand, quand le poulailler pédagogique, par exemple, est sorti, il est sorti du comité alimentation production locale, mais derrière... Euh, aujourd'hui, c'est un, un lieu qui vit avec une poignée de bénévoles dont une bonne moitié sont des gens qui se sont connectés ensuite parce qu'il y avait à faire et eux, venir avec euh, leur, leur bonne humeur et puis leur envie de participer. Voilà. Donc, plusieurs niveaux d'action. Il faut savoir les, les révéler. Je pense que c'est le rôle, je dirais presque moderne que doit endosser l'élu aujourd'hui. Alors on va aborder un, un deuxième thème dans, dans quelques instants, pourquoi euh, du local on a envie d'agir plus largement, passer au, au global. Mais avant, Hélène, je voulais profiter que vous êtes directrice de la communication de Make Sense pour vous demander en fait, quels sont les, les sujets sur lesquels ont envie de s'engager les personnes qui se tournent vers Make Sense alors, Maxine, c'est un mouvement assez jeune. Hein. En fait, notre public, c'est plutôt euh, 25, euh, 35 ans à peu près, même si on peut s'adresser à d'autres personnes. Et en fait, cette génération là, elle est confrontée à un espèce de mal être, une espèce un d'angoisse, notamment euh, par rapport aux enjeux climatiques. Et elle est très interpellée par les questions climatiques et les questions euh, de mixité, enfin, en tout cas, et de diversité. Enfin, c'est les deux sujets euh, qui, qui, qui intéressent hein, ce, cette, cette génération-là aujourd'hui. Et donc, nous, c'est à ça qu'on essaie de, de, de répondre. Et en fait, on essaie de répondre euh, en proposant euh, des solutions hyper actionnables donc après, ça va être le, le sujet de tout à l'heure, mais en tout cas, euh, de, de, de dire que chacun peut passer à l'action à son échelle, on va l'accompagner, on va mettre les personnes dans un collectif. Et en fait, euh, je vais peut-être vous montrer quelque chose, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de, des raisons d'agir qui sont euh, propres à chacun. Et nous, en fait, on veut vraiment décomplexer cette notion-là, en fait, dire qu'il ben, n'y a pas de mauvaise raison d'agir, en fait, il faut vraiment tous y aller, parce que c'est pour votre équilibre à vous-même, parce que, en fait, euh, voilà, si on est dans la sidération, en fait, ben, à ce moment-là, on reste sur son canapé, on mange des chips et, et, et on, va, on va très mal. Mais dès que l'on se met en mouvement, en fait, on commence à pouvoir considérer la société autrement. Et d'une petite action locale, en fait, on va aller vers une prise de conscience globale. Donc, on a fait une campagne qui s'appelle « Quelle que soit votre raison euh, d'agir, vous avez raison ». Et donc, on en a mis plein d'un peu... Euh... Donc, voilà, par exemple, on a celle-ci qui est pour se reconnaître dans l'émoji les, dans les « gros biceps ». On a euh, celle-là, pour ne jamais entendre euh, dire qu'il est trop tard. Voilà, pour montrer à Greta qu'elle n'est pas seule. Celle-là, on l'aime bien parce que ça, ça, c'est souvent pendant les les repas de famille, donc pour, pour clouer le, le bec à, à tonton Michel. Bon bref, l'idée c'est qu'on veut montrer que, que, que l'action, euh, que chacun a ses propres motivations et qu'il n'y a pas de mauvaise raison et qu'en fait là, il est, il est vraiment temps d'agir. Après, il ne s'agit pas de gesticuler, on verra un peu comment coordonner ces actions-là pour qu'elles aient une, une, une vraie efficacité. Mais en tout cas, on veut, on veut décomplexer. Et du coup, nos programmes de mobilisation... Ils sont pour cette génération là, en fait, c'est des programmes courts, euh, hyper conviviaux, euh, très positifs, dans lesquels finalement, les jeunes se retrouvent. Ouais. Euh, on, on parlera dans quelques instants aussi des programmes de la future école de, de, de Patrick, mais euh, juste pour rebondir sur ce sujet, euh, Patrick, parce qu'on parlait de la convivialité. Mais en fait, à partir de la convivialité, on peut engager beaucoup, beaucoup d'actions. Hein. La végétalisation euh, des, des rues de, de votre quartier, euh, ça a été aussi une place, aménagement d'une place et proposer après une vie sur une place une place qui était un, un nœud routier, enfin, c'est quand même vraiment intéressant. Oui, c'est ça, je rebondis sur euh, ce que disait Luc Bandio tout à l'heure. Euh, la convivialité en tant que, en tant que telle, dire, euh, prise isolément, n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais, au contraire, elle est, elle est très menacée je veux dire, par, euh, par une dérive qu'elle entre soi. Et effectivement, je dire, la préservation, la défense des territoires, ça, c'est effectivement dire, des choses. C'est évidemment pas des directions dans lesquelles on souhaite aller. Euh, mais on n'a pas posé nous notre, euh, notre façon d'agir euh, au regard de l'engagement. On n'a pas demandé aux gens qui rejoignaient les hyper voisins d'être des, des citoyens engagés. On ne leur a pas demandé effectivement ce pourquoi, euh, ceux qui voudraient changer dire, dans le territoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé par ça. Mais on leur a demandé d'abord, est-ce que vous êtes intéressé par, pour connaître votre voisin. Parce qu'on pense que c'est la base un petit peu de tout. Alors on va filer l'allégorie jardinière. Pour, pour, je, pour avoir des, des jolies graines qui donnent des jolies plantes, il faut d'abord fertiliser le terreau. Et ça, c'est un petit peu notre boulot. Le boulot, c'est de dire, euh, euh, on n'arrivera à rien... Euh, si on n'arrive pas à reconstituer je veux dire, dans un territoire de vie, euh, on a pris l'exemple parisien dans le 14e arrondissement, dans lequel la vie quotidienne finalement nous contraint en permanence euh, à ne pas connaître son voisin. On se, met, on se met à poil sur Facebook mais le voisin d'en face finalement je dire, on ne le connaît pas. Et, et ça c'est notre, euh, notre action en fait c'est d'imaginer des dispositifs je veux dire, pour pouvoir encourager cette connaissance, pour aller contrecarrer ce que la ville déconstruit naturellement. Alors. Par simplification, on dit on va recréer des villages dans la ville. Euh, ça mériterait effectivement plein de, plein de correctifs, etc. Mais c'est un petit peu ça quand même notre idée, c'est de recréer l'écosystème du village à l'intérieur de la ville, mais sans effectivement ces notions de frontières. Et, effectivement, je... Alors, on va s'attaquer maintenant à notre seconde partie. Euh, on s'intéresse maintenant à ces initiatives qui, euh, du local, tendent euh, vers le global. Comment de l'installation finalement d'un potager de quartier Je veux aller plus loin, sauvegarder la biodiversité, m'engager en faveur de la défense du, du climat. On va accueillir euh, tout de suite Anne-Claire Davy. Merci Lucille encore d'avoir été avec nous. Euh, Anne-Claire, qui est aussi euh, coordinatrice des euh, cahiers. Alors, au préalable, regarde une vidéo aussi pour voir une initiative nouvelle de, de citoyens en région Île-de-France. Une initiative qui a une dimension à la fois Local et globale, cette initiative, c'est celle de BioCycle qui opère en vélo triporteur. C'est la collecte des invendus alimentaires confiés par des professionnels donateurs pour les redistribuer en faveur de l'aide alimentaire. Regardez. Et puis un soir, en fait, en quittant mon bureau, je vais acheter en fait ma baguette de pain et en allant voir le boulanger à 5 minutes de la fermeture de la boulangerie,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 Voilà, on accueille donc Anne-Claire, Anne-Claire Davy, qui coordonnait également aux actes citoyens. Euh, Anne-Claire, c'est très intéressant, cet exemple, euh, initiative, les initiatives que vous présentez dans ces cahiers, euh, témoignent d'un foisonnement, foisonnement partout en Ile-de-France, hein, d'initiatives, c'est assez épatant, des actions souvent concrètes, locales, pensées donc dans la proximité. Et donc, on pourrait se poser la question, ces initiatives, elles sont isolées, mais en fait non, elles ne sont pas isolée, elle peut même être connectée euh, en, entre elles. Euh, donc ma question, c'est quelle est la part du, du territoire, en fait, hein, de cette proximité dans cette dynamique d'innovation sociale Oui, en effet, BioCycle est un, un bon exemple des initiatives qu'on a voulu euh, présenter dans ce cahier parce qu'il représente tout à fait ce passage d'une action concrète, immédiate, près de chez soi, à un projet qui s'étoffe, qui se complexifie. On voit souvent euh, cette montée en généralité des initiatives et aussi la montée en compétence de leurs porteurs. Là, on le voit avec BioCycle, partant d'une idée un peu simple de mettre en relation euh, des boulangers qui ont des invendus et des personnes démunies. On s'attaque à la question euh, du zéro déchet, du circuit court, de la mobilité douce avec le choix de faire cette collecte par des vélos, de l'insertion par l'emploi, de l'éducation populaire avec des ateliers euh, dans les écoles. Et donc on voit bien que le lien au territoire est très important euh, parce que la plupart de ces initiatives, quand elles se mettent en œuvre, très vite se connectent, se mettent en réseau, euh, trouvent des, des actions connexes à mener ensemble. Et donc la, la richesse, euh, la densité du tissu associatif, économique, des relais publics qu'elles peuvent trouver va être déterminante dans leur pérennisation, dans leur solidité. Et donc cet écosystème est très intéressant aussi parce qu'il permet ce maillage il permet la complémentarité des initiatives qui font qu'elles s'étoffent entre elles, qu'elles se consolident entre elles. Et du coup, on peut se poser la question de la capacité et de l'inégalité des territoires dans leur capacité à proposer cet écosystème porteur, à être un terreau pour ce foisonnement d'initiatives. Et ce qui nous a intéressé aussi, c'est de, de réfléchir. Donc on se dit que maintenant, c'est vraiment un sujet de se poser la question de ce que peut faire l'action publique pour accueillir pour soutenir, pour étoffer cette multitude d'initiatives et en même temps euh, de trouver les bons leviers pour les actionner au profit et au service d'une vision et d'un projet commun. Alors vous posez deux questions vraiment intéressantes. On demandera à Loïc Bondiot et à Monsieur le Maire de, de réagir, peut-être sur les initiatives là, du local au, au global. En parler donc avec les hyper voisins et puis et puis euh, la ruche qui dit oui. Et, et, Hélène, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est un, un peu l'histoire de la ruche qui dit oui. Il y a un moment, il y a eu une ruche. Puis euh, elle a essaimé, il y a des ruches partout et avec une, une volonté de, bah, de, de bousculer la règle de bah, j'achète mon bifteck dans le centre commercial euh, et, euh, et la viande, en fait, elle vient, euh, elle vient de 800 km. Alors qu'il bah, y a des éleveurs aussi en région Île-de-France. Oui, c'était tout le principe de la ruche qui dit oui. En fait, c'était de donner des outils pour que les gens s'approprient en fait, leur alimentation et de mailler tous les acteurs en fait. Donc, la plateforme, en fait, quand on est responsable de ruche, on est en connexion avec tous les responsables de ruches. L'information, elle est mutualisée. Donc, une personne qui va aller voir un producteur, elle va remplir une fiche, donc elle va dire ce qu'elle a vu sur place. Donc, euh, voilà, on est sur de l'intelligence euh, collective. Et puis, il y a plein de rituels aussi euh, pour euh, se sentir appartenir à cette communauté-là. Donc, voilà, on a des newsletters euh, tous les vendredis soirs. Ça s'appelle le buzz, le bzz, voilà. Euh, on, a, euh, des, des on a des réunions régulières. on a des des groupes locaux, etc. Enfin, L'idée, voilà, c'était de mailler aussi ce secteur-là pour ne pas être isolé. En fait, si on monte une ruche et qu'on est tout seul dans son coin, finalement, bah, est-ce est que c'est vraiment si intéressant Alors À quel que... moment la conscience, entre guillemets, militante arrive où on se dit je veux bousculer le système, je veux qu'on consomme différemment, qu'on consomme presque chez soi, euh, qu'on donne un revenu équitable aux agriculteurs Parce Il y a cette logique derrière oui, mais là, il y a plein de motivations différentes. C'est un peu comme tout à l'heure. En fait, on ne vient pas tous avec les mêmes, les mêmes envies. Voilà, moi, j'avais deux envies dans trois. Une, c'est que je voulais bien manger. Avant, j'avais travaillé dans les parcs naturels régionaux, donc j'allais me fournir directement auprès des, des producteurs. Donc je suis arrivée à Paris, je me suis dit, mais comment, quoi, euh, c'est plus possible. Euh, ensuite, je voulais vraiment créer de la vie de quartier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de, voilà, la solidarité et ce qui peut se mener dans le quartier. Et puis, il y, y a un aspect écologique très fort, c'est-à-dire soutenir une agriculture qui est vraiment durable, c'est-à-dire euh, qui, qui n'est pas énergivore, euh, qui rémunère bien les producteurs, qui protège les sols, l'eau, etc. Donc, euh, voilà. Après, j'ai une une collègue qui est dans le 18e arrondissement, elle, elle est, euh, elle est nutritionniste. Donc, elles sont, ce qu'elle souhaitait par la ruche qui dit oui, en fait, c'est donner accès à une alimentation de qualité à des personnes. Après, un, un autre collègue qui est dans le 9e, lui, c'est vraiment recréer toute cette dynamique autour du jardin. Et donc, lui, il, a, il est devenu maître composteur. Il a créé un compost de quartier, un jardin partagé. Vous voyez, les, les motivations sont hyper différentes et c'est ça qui est bien, je trouve, dans... dans dans la ruche qui dit oui, comme dans plein d'initiatives, c'est de donner des outils et après chacun s'en saisit avec sa sensibilité. Quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est que lorsque l'on déménage, qu'on change de territoire, qu'on part ailleurs, à 200, 300, 500 km, on emmène avec soi ces idées, cette, cette volonté d'engagement. Et c'est comme ça qu'il y a des villes, vous me parliez de l'exemple de Joigny, qui est quand même intéressant, euh, où bah, il y a des personnes qui arrivent dans, dans, dans, dans ce territoire, qui sont en train de changer sur place. Euh, les habitudes parce que elles arrivent avec, euh, avec des envies à se connaître à d'autres personnes qui aussi elles arrivent Je vous parlez de cette notion de masse critique qui fait qu'à tant de personnes on commence à par changer des choses. Oui c'est marrant, il y a des territoires qui sont hyper en avance, si on prend la Drôme on arrive là-bas, euh, le territoire est complètement bio, tout est associatif, collaboratif etc. Joanny, donc Joanny, on est dans Lyon euh, bon, voilà, personne connaissait Joanie euh, il y a 10 ans. Aux portes d'une île de France, en fait. Oui, voilà. Et puis, euh, il y a euh, une personne, donc euh, il y a L'Ornois là, notamment, qui était journaliste à grand reporter euh, sur les questions euh, écologiques, qui s'installe là-bas. Et puis, euh, il y a euh, euh, Le Noir, qui est un jardinier euh, dit punk, enfin, en tout cas, qui a une, une approche assez particulière de, de, du, du, du jardinage. Et puis, bon, et puis là, récemment, donc ce, ces, ces petits groupes commencent à se fédérer. Et puis récemment, il y a la caserne de joigny qui devient un quartier de bascule. Alors la bascule, c'est quoi C'est des étudiants qui, il y a trois ans ou quatre ans, je ne sais plus, avec le confinement, ont décidé de faire la grève du stage, dire :« Ok, un stage, ça sert à rien. En fait, ce qu'il faut, ce qu'il nous faut, c'est une, une, une expérience immersive. » Donc, ils ont récupéré à Pontivy une, une ancienne, un ancien hôpital et ils se sont mis à vivre là-dedans, à expérimenter la sobriété heureuse, etc. Quoi. Et puis maintenant, il y a des quartiers de bascule un petit peu partout. Et donc, il y en a un à Joigny. Donc maintenant, il y a tous les jeunes qui sont dans cette dynamique un peu de, de, de, de réflexion et de changement de, euh, de, de vie qui vont expérimenter une autre vie à Joigny. Donc c'est marrant parce que ce territoire, donc maintenant qu'il y a ces jeunes-là, il y a la caserne, il y a l'Ornois, et, et il y a euh, la fondatrice de l'école comestible qui s'est installée là-bas aussi. Voilà, ce territoire va sans doute basculer. Dans, dans quelque chose d'autre. Et cette masse critique, hein, c'est quoi vous avez... Il n'y ouais, a aucune marrant, théorie. Alors, vous avez... Là, <rire> vraiment, c'est de l'observation pure. Hein. Il voilà, n'y a pas de... Mais je ne pourrais pas qualifier. Mais en fait, c'est des gens qui sont aussi très connectés, qui ont un réseau et qui ont un vous pouvoir. Vous qu'il faut 150 personnes pour que ça bascule. Ouais. bon, voilà, j'ai dit ça au pif, sans doute. <rire> mais euh... <rire> En tout cas, j'ai l'impression que voilà, Joanie est en train de basculer. En mmh. plus, il y a un quartier de bascule. Donc, euh, ça bon, mais bien. Patrick Bernard, il pourra nous dire ça bascule... À partir de combien d'habitants Parce que c'est ce qui s'est passé dans votre arrondissement. À quel moment ça produit des effets on, on, on, on décide d'aménager une, une place et puis ça suit en mairie. Et puis à maintenant, on, on vous demande de, de monter la même chose dans le 20e, le 13e et le 10e arrondissement. Une école qui, qui va voir le jour des, des hyper voisins. Donc là, il y a une volonté de passer à l'étape supérieure. Oui, alors cette volonté, elle débute d'abord quand on fait son propre petit audit interne. Quand on n'a pas les mesures d'impact, on se les invente. Genre, moi, ma métrique favorite, c'est de me faire gentiment réprimander par mes voisins qui me disent avant les hyper voisins, on mettait 10 minutes pour faire les courses. Maintenant, on met une heure. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Exactement. Donc effectivement, c est, c est, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça, ça donne l'imprégnation, effectivement, genre, de ce que peut avoir... Euh, cette volonté je dire, de relier les gens et -ce, ce que ça diffuse concrètement dans la vie quotidienne. Donc c'est euh, pour ça qu'on euh, n'a pas voulu en rester simplement à cette relation. On a amené euh, euh, tous ces hyper voisins qui commençaient à se connaître et tout, sur des, des projets beaucoup plus concrets. Donc effectivement, on s'est intéressé beaucoup au développement durable. Parce on les a, de façon peut-être un peu cynique, d'ailleurs, on les a identifiés comme des vecteurs forts de, de convivialité. Le, vous mettez un, un sac de terreau euh, sur le trottoir... Euh, et vous commencez à jardiner, vous allez voir qu'il y a autant de voisins jardiniers que de sélectionneurs de l'équipe de France. Etc. Donc tout le monde a son mot à dire là-dessus. Et ça, ça, effectivement, ça produit de la convivialité. Et ça ne produit pas que ça. Ça produit, effectivement, des choses extrêmement concrètes et positives. On a commencé comme ça. On, on s'est intéressé aussi. Beaucoup à la santé. Donc euh, comment est-ce qu'on arrive à réintégrer dire, euh, une intelligence collective de quartier, de, de quartier dans les parcours de soins Donc, Comment est-ce qu'on arrive ensemble à raccourcir le séjour à, à l'hôpital, le jour d'un voisin euh, en sortant le chien, en allant faire les courses, en mettant euh, en place avec une équipe de professionnels de santé euh, une, euh, la création d'une une, une maison de santé qui permettra les visites à domicile, la visite du, du kiné, du généraliste, etc. Et de réintégrer jure, les premiers soins, jure, de, de les relocaliser au niveau du quartier plutôt que d'aller embêter les urgences des hôpitaux pour de la bobologie, de la suturation, des choses comme ça. Tout ça est né en fait d'observation de quartier. Mmh. On a trouvé des dispositifs, on a essayé d'inventer, de, de, de confronter ça à la réalité, mais c'est né de l'observation. Et la même chose, euh, c'est un, un, un troisième axe qu'on qu qu travaille beaucoup, c'est l'appropriation de l'espace public. Aujourd'hui, si on, on, on, on passe un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que euh, la relation de, du, du citoyen à l'espace public est une relation de consommateur sur la poubelle déborde, que fait la mer. Euh, on, a, on a ce, ce, ce rapport immédiat je dire, de, de, de consommateur insatisfait par rapport à, à, à, aux choses qui ne marchent pas. Nous, notre idée, est sur même si encore elle n'est pas... Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on a initialement dire, mis sur la table, mais on s'aperçoit qu'avec les projets que l'on a, au jour le jour, on arrive à transformer ce regard-là. On arrive à faire en sorte, effectivement, d'avoir des, des gens qui se posent la question de savoir pourquoi la poubelle elle est, elle est pleine et pourquoi est-ce qu'elle déborde. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes avec les horaires de crèche, etc. etc. Ça, c'est... C'est vraiment les produits, euh, les, je ne vais pas dire immédiats, parce que c'est une lente sédimentation, mais c'est pro, une production réelle, effectivement, genre de l'efficacité. De... L'école. Je veux qu'on s'arrête un moment sur l'école, mais brièvement, parce qu'il faut, faut qu'on avance, alors, mais c'est vraiment très intéressant. Euh, votre idée, c'est de, de former euh, des voisins, entre guillemets, qui, euh, qui seraient euh, le lien entre les institutions, le quartier, alors, euh, pour produire à l'échelle qui a été celle que vous avez identifiée de votre arrondissement, des résultats positifs où on s'engage, où on essaie de changer. Alors, ce n'est pas tout à fait formé des voisins, parce qu'on euh, on, s'est rendu compte, euh, euh, pendant ces, ces quatre années, effectivement, d'expérimentation, qui ont été pilotées uniquement par le bénévolat, on s'est rendu compte qu'il y avait une forme d'expertise, comme un dans la cohésion sociale. Ça se professionnalise. Alors, j'aime pas beaucoup le mot, parce que <rire> mais un peu part, ça. Ça, ça, ça pique un peu, mais, mais c'est un peu ça, bien sûr. On ne peut pas tout faire reposer sur le bénévolat. Euh, le bénévolat est bien évidemment encouragé, il est, il est acteur et contributif. Mais si on veut euh, avoir euh, la capacité effectivement de modifier, de changer les choses sur le territoire, il faut un continuum. Ce continuum, il faut qu'il soit visualisé. Et nous, c'est ce qu'on appelle l'ami du quartier. Alors je, je sais à peu près ce, ce, dont, ce dont ça retourne, puisque c'est ce que j'ai fait personnellement pendant 4 ans. Pendant 4 ans, du matin au soir, mon boulot, ça a été de relier euh, les habitants du village. Voilà, avec les, les différents dispositifs, la boîte à outils qu'on a mis en place, etc. etc. Donc c'est ça, en fait, aujourd'hui, qu'on voudrait reproduire. Euh, comment on arrive à transmettre ce savoir-faire Comment est-ce que cette boîte à outils qu'on a mis en place, etc., je veux dire, comment est-ce qu'on arrive à, à l'incarner dans des territoires sur lesquels on souhaite répliquer au même titre qu'il y a des maîtres composteurs, comme disait l'Embinet, demain, il peut y avoir des amis de quartier, voilà. alors, dans avec et, ça, et, rions... et avec une fiche de paie, alors après, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est est -ce est la ville, un service nous, municipal détaché Voilà. Nous, notre, notre souhait à nous, petit, petite association, petit projet, c'est effectivement de préfigurer pendant 18 mois, et de soumettre ça effectivement à la collectivité, en disant euh, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce que ça pourrait produire, est-ce que vous êtes d'accord, effectivement pour nous accompagner là-dessus, parce que, contrairement peut-être à la, à la ruche qui dit oui, euh, la difficulté de la réplication c'est quand il n'y a pas de modèle économique on est obligé veux, de mesurer ce qu'on appelle les externalités positives, donc on est obligé de convaincre la collectivité veux, du bienfait effectivement de l'action. Et ça, ce n'est pas toujours évident de mettre euh, comment dire, la, la convivialité dans le haut du bilan de, de, du chef comptable de, de la ville. Donc, mais c'est pourtant vers ça qu'il faudra aller. Mmh. Mais ça sera l'objet du troisième volet, je crois. C'est comment est-ce qu'on arrive à, à, faire, à, compléter, à complémenter l'action publique et l'action citoyenne. Alors l'enseignant-chercheur boit vos paroles, hein, Loïc Blondiot. Hein. C'est vrai que pour vous, c'est passionnant, ces débats, parce que finalement, vous regardez euh, comment se produit euh, cette démocratie euh, l'action, localement, comment elle se duplique, comment elle se délocalise, comment elle se globalise C'est passionnant. Oui, oui c'est passionnant. Moi, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la, la signification politique et, et les changements politiques qui sont introduits par, par ces initiatives. Alors, on a déjà identifié deux caractéristiques générales et je voudrais en ajouter un peu d'autres. Euh, la première caractéristique, c'est qu'elles sont locales. En fait, elles naissent du sentiment que si l'on veut avoir, si l'on veut agir efficacement, si on veut avoir un impact, si on veut avoir le bout de ces actes c'est en euh, agissant localement là où on vit et c'est ce qui euh, vraiment euh, les, euh, les, les, les réunit toutes ces initiatives mais qu'est ce que ça implique c'est un renoncement à essayer d'influencer la politique nationale euh, c'est à dire que moi je suis très frappé par ce bouillonnement d'initiatives à l'échelle locale et le fait que nous entrons là dans une campagne présidentielle euh, qui s'organise selon des codes extrêmement traditionnels avec, euh, avec, un résultat, euh, euh, avec des résultats qui sont pas complètement prévisibles mais on a l'impression que là, à ce niveau-là, la politique ne change pas et qu'elle ne pa peut pas changer. C'est-à-dire que ça résulte aussi d'un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que parce qu'on ne peut pas influencer euh, certains niveaux de, de pouvoir, on agit localement. On a un Le... éloignement Oh non, mais c'est vraiment une sorte de, de, de, de, de. pas de résignation, parce qu'il y, y a beaucoup d'enthousiasme derrière ça, mais c'est le sentiment que là, au moins, on va pouvoir faire des choses. Deuxième, deuxième caractéristique qui a été identifiée, c'est les initiatives institutionnelles, euh, interstitielles, pardon. Interstitielles, c'est-à-dire qui, qui, qui s'inscrivent dans les interstices euh, laissés par l'État et par le marché, d'un certain point de vue. Euh, on est dans des sociétés qui sont pilotées par deux. De, de, de, deux, deux autorités, l'autorité du marché, l'autorité de l'État. Et là, pour le coup, on a un, un tiers secteur. C'est un vide, un vide voilà. euh... et, et en fait, on voit bien qu'y compris dans les espaces physiques, hein, c'est dans des friches euh, qu'on qu qu crée ces, ces lieux de, de convivialité ou, ou ces initiatives. Euh, la question, là encore, c'est euh, qu'est-ce que l'État et qu'est-ce que le marché vont faire à ces initiatives Le marché, on le sait, le capitalisme, il est parfaitement capable de, de, de, de, de, de, de se réapproprier euh, ces initiatives et c'est le destin souvent euh, de beaucoup d'entre elles que, euh, on le disait, de, de devenir finalement des activités, euh, des activités marchandes. Et l'État peut mettre des, des obstacles euh, par le droit notamment par la réglementation peut mettre des verrous à euh, cette imagination euh, citoyenne. Mais il y a trois autres caractéristiques et je vais aller très rapidement hein, pour pas euh, pour pas faire mon prof. Euh, première première première dimension c'est le pragmatisme. En fait, euh, on a parlé, je ne suis pas le seul à, à utiliser cette notion de démocratie du fer. En fait, la, notre démocratie, d'un certain point de vue, elle est fortement orientée vers la délibération, vers l'échange de discours, vers l'échange d'arguments. Euh, C'est des, des gens qui se réunissent et qui débattent euh, dans une salle. Or, il y a toute une, toute une catégorie de la population qui ne se satisfait pas ou qui ne sont pas à l'aise avec le discours. Et pour qui l'agir le, le, le, le, le, comment dire, la, la, la praxis euh, est une manière de contribuer politiquement bien plus naturelle et bien, bien plus efficace que, que le discours. Et donc, je, euh, en fait, ces initiatives prennent acte de ça. Deuxième, deuxième caractéristique, ces initiatives qui sont préfiguratives, c'est-à-dire que, en fait, ce sont des formes de vie euh, collectives euh, qui, d'un certain point de vue, nous disent ce que pourrait être une autre euh, société, c'est-à-dire un autre, euh, un autre vivre-ensemble. Et donc, il faut qu'elles s'inscrivent vraiment très concrètement dans la vie quotidienne. En fait, en fait on, on ne peut plus dissocier la, la politique de la vie quotidienne. En, en changeant nos modes de vie, on fait de la politique. Et on hein. va au-delà de l'utopie. Et on va au-delà de l'utopie. Non ce sont des utopies réelles, ce sont des utopies concrètes. Hein. C'est euh, Effectivement on, on, on fait voir et on démontre par l'exemple, par l'exemple, qu'il est possible de faire autrement. Et, et, et on n'est pas du tout dans une sorte de programme politique ou, ou d'idéologie, on n'est pas dans ce type de travail politique. Et cinquième, euh, cinquième remarque, c'est les initiatives qui sont connectées et, et je, je, je, je crois que en fait, celles qui sont... Euh, euh, alors je conseille vraiment la lecture de, de, de, de, de ce livre, hein, qui est vraiment, vraiment remarquable. Hein, et, et Il est très rare que des, des, des organismes administratifs produisent euh, des choses euh, je trouve aussi riches euh, avec avec vraiment, pas, est, on n'est pas du tout copains, on ne se connaît pas, euh, mais je trouve ça vraiment que c'est un recueil d'expériences de, et, et d'analyses qui est vraiment formidable. Euh, en fait, ces initiatives-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun C'est la connexion. Euh, la connexion avec euh, l'extérieur, le, le, le, on l'a dit, on, ce sont les expériences qui se connectent, la connexion avec le vivant. Euh, ce, ce, on est là dans, dans une politique des liens euh, euh, qui euh, me paraît vraiment très intéressante et effectivement, euh, euh, derrière la plupart de ces initiatives, il y a l'idée qu'il faut entretenir un nouveau rapport au vivant. Euh, très, très clairement, il faut préserver des écosystèmes. Donc, en fait, comme si la démocratie, hein, et, et ce qu'elle qu qu qu comporte de, de mécanismes d'inclusion, de coopération, euh, d'un certain point de vue, euh, la, la survie d'un certain point de vue de nos écosystèmes. Mais bon, Pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Alors, j'imagine que Yvan est voulait réagir Je voudrais quand même qu'on revienne, hein. bien sûr, vous, vous pourrez réagir, mais je voudrais qu'on revienne sur les deux questions qu'a qu qu soulevées euh, Anne-Claire David, qui sont vraiment deux questions vraiment intéressantes, qui, qui sont des questions pour, pour un élu local, j'imagine. Euh, Anne-Claire posait la question, l'inégale capacité des territoires à offrir un support à cette innovation sociale. Voilà. Est-ce qu'il y a des territoires à deux vitesses euh, des territoires qui, qui inventent, qui font de l'innovation sociale, qui profitent à tout le monde, et puis d'autres territoires, il bah, n'y a pas cette richesse-là et, et il ne se passe rien. Et ça, et ça pose un vrai problème d'équité entre les citoyens. Et puis, la, la, la deuxième question qui est soulevée par, par Anne-Claire, c'est que euh, l'action publique a-t-elle un rôle à jouer dans cette, dans cette stimulation Voilà, Là où il y, y a un problème, il n'y a, a pas euh, cette énergie, comment on peut l'insuffler quand on est élu local pour établir donc cette, cette équité entre, entre les territoires les deux questions forment la même. En fait, hein. euh, euh, quelque part, euh, c'est euh, l'inégalité, effectivement, entre les territoires. Elle est, elle est factuelle. Il euh, euh, y a des inégalités qui euh, ne disparaîtront pas. Euh, mais là, je crois qu'on parle plus des élus que de leur territoire. Et, euh, et là, effectivement, il y a euh, des perceptions du rôle de l'élu euh, qui, qui diffèrent fortement. Le rôle traditionnel de l'élu est d'ailleurs L'animal politique, que j'ai pu aussi décrire dans, dans, dans, dans ces deux ouvrages que vous avez cités tout à l'heure, je l'appelle comme ça parce que je ne le sens pas du tout humain, je le sens plus animal. Euh, il a, lui, il va avoir besoin de quoi De conserver des informations que pour lui-même, de contractualiser avec les gens un par un et jamais les mettre ensemble. Euh, dans une logique électoraliste, c'est ça oui, que je veux dire Oui, mais c'est le fonctionnement... Euh, Tribal de base euh, qui est né euh, le jour où quelqu'un à l'entrée de sa grotte au moment de la préhistoire s'est mis avec le gourdin, ici moi je suis chez moi et puis toi tu sors. Et en fait il y en a qui, alors on a, on a quand même pas mal évolué, il y a eu pas mal d'écrits, euh, notamment il y a eu les Lumières, on va pas refaire toute cette histoire là, mais euh, il faut qu'on descende quand même un peu de notre piédestal, euh, surtout en France, euh, parce que euh, en fait on n'est pas forcément euh, le modèle qui s'adapte le mieux à cette envie, à cette à cette modernité de l'action citoyenne telle que on la discute ce matin. Euh, évidemment, quand on regarde la Suisse, mais sans aller jusqu'à la Suisse, qui est vraiment le modèle, un des modèles les plus aboutis euh, pour réellement euh, euh, faire euh, faire sien oui, au une décision à prendre central, dans un canton, au un référendum, du pouvoir territorial, la la, la question citoyenne. Euh, eh bien, voilà, il y a d'autres démocraties. Alors, nous, on a eu, euh, parmi les meilleurs auteurs, comme Tocqueville, par exemple, hein, qui explique bien que c'est au niveau de la commune que c'est le départ de l'action euh, euh, publique et que donc c'est là qu'on doit se retrouver redonner un visage à chacun et redonner euh, un, un rôle et puis on fait un bond euh, dans le 20 siècle et on retrouve des intellectuels américains comme Murray Bookchin qui explique que c'est par la petite communauté agissante mais jamais dans le repli sur elle-même, dans sa connaissance de l'écosystème voisin et de la, sa capacité à interagir positivement. Euh, pour résumer, en tout cas, moi, ce que je sens, en tout cas, c'est que euh, je ne suis pas le seul à le sentir, mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas forcément très nombreux dans le monde politique. Euh, c'est que la transition démocratique, c'est presque euh, la transition qui sera la mère de toutes les autres. Parce que pour lever les freins qu'il peut y avoir au niveau des autres, ben, il faut qu'effectivement, on crée les conditions d'une démocratie qui va s'appuyer sur le nombre des personnes qui y participent, sur leur capacité à s'intégrer à un temps de travail et de réflexion qui n'est pas l'instantanéité dont on parlait tout à l'heure. Euh, voilà, je t'aime ou je t'aime pas sur un réseau social. Ce n'est pas une construction, ça. C'est quelque chose qui est effectivement complètement désincarné. Alors que notre position de maire, par exemple, ou d'élu municipal dans un dans un village, euh, il nous arrive de voir échanger euh, des gens qui échangent des messages et qui s'insultent euh, alors qu'on sait très bien que s'ils se voyaient, ils se parleraient autrement et ils seraient même extrêmement compatibles pour euh, organiser des choses. Donc euh, cette transition euh, démocratique, euh, elle, est, elle est possible et quand elle est là et qu'elle est, qu est facilitatrice, quand finalement, un peu comme sur une cocotte minute, on enlève le couvercle, euh, et heureusement qu'il y a beaucoup d'initiatives qui n'attendent pas que l'action municipale soit au rendez-vous mais quand l'action municipale elle, elle enlève le couvercle, ce sont toutes ce type d'initiatives dont on entend euh, parler depuis tout à l'heure et qu'on regarde, qui sont des initiatives de lien social de transition euh, écologique de transition énergétique, etc. Euh, parce que euh, voilà, c'est ce qu'on constate, là c'est réellement du concret autour de de mon village, il y en a deux, trois qui ont eu la même méthode dans la gestation de leur projet municipal pendant un an, en invitant vraiment tout le monde, etc. Et c'est exactement les mêmes idées qui sont ressorties. Mais on voit encore beaucoup, beaucoup d'endroits où le couvercle est encore assez bien verrouillé. Très bien, vous avez trouvé la transition. On va vraiment parler maintenant du dialogue entre les pouvoirs publics, l'élu, les citoyens et on va accueillir tout de suite Nicolas Laruelle, qui est coordinateur scientifique également de ces cahiers pour parler de ce dialogue. Il va nous éclairer sur le sujet. Auparavant, on va écouter un citoyen qui porte une initiative. On le sait, la transition que l'on vit nécessite de nouvelles coopérations entre la puissance publique et les projets citoyens. Et on va découvrir donc euh, l'initiative des ruchers euh, citoyens, euh, qui est lauréate du budget participatif écologique et solidaire de la région Île-de-France. Euh, Regardez. Ça fait des années que je me dis que ce serait intelligent de faire une association, que chacun achète sa ruche et son essaim, qu'on trouve des terrains, que ou plusieurs formateurs expliquent les gestes de base, et que. On partage chacun avec sa ruche et autres donc c'est l'histoire de l'association des abeilles de l'ivette en fait on a trouvé deux terrains l'un chez un adhérent donc sur un terrain privé l'autre euh, obligément euh, mis à disposition par la mairie de gif sur ivette cette année on a tourné avec mon matériel de l'extraction mais ça convient pas on a besoin d'un abri de jardin euh, donc euh, on a une cotisation qui est très modique donc soit on la monte mais à ce moment là ça va faire un, une barrière à l'entrée donc euh, j'ai vu dans la le budget participatif écologique de la région Île-de-France, l'occasion effectivement de solliciter un budget d'investissement. Et c'est bien ce qui va se passer, puisque ça va nous permettre d'acheter du matériel d'extraction, des hausses et du, du matériel d'appoint qui nous permettra d'accueillir de nombreux et nouveaux adhérents. Bon, là, on a une initiative qui a trouvé un écho favorable auprès d'un pouvoir exécutif local via un budget participatif, Nicolas. Euh, mais alors, que nous disent ces initiatives dont on parle depuis euh, le début et dont on parle, ces cahiers, sur les rapports entre les citoyens et les acteurs d'un territoire Oui, alors, on a évoqué la, la grande diversité des motivations euh, des porteurs d'initiatives citoyennes. On a moins parlé de de leur posture vis-à-vis -vis des acteurs publics. Et ces postures, elles peuvent être, dans bien des cas, euh, l'indifférence, euh, parfois la contestation. Euh, et dans ces cas-là, on se rend compte qu'effectivement pas mal d'initiatives citoyennes ont aussi comme ressort le prolongement du débat démocratique, des débats politiques, locales, par d'autres moyens. Euh, mais le plus souvent, au-delà de cette indifférence, au-delà de cette éventuelle contestation, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une très forte attente... Euh, de la part des initiatives citoyennes vis-à-vis -vis des acteurs publics. Attente de reconnaissance, notamment médiatique. On évoquait les tweets tout à l'heure, mais un retweet de la part de son maire pour un porteur d'initiative, parfois, ça fait beaucoup de bien, c'est très important. Euh, attente d'un accompagnement juridique, on vu, l'a vu, euh, technique avec la question des terrains. Attente d'un accompagnement euh, financier, mais aussi attente parfois d'une prise de relais pour démultiplier ces initiatives citoyennes, pour les pérenniser, parce qu'on sait que les associations, elles, elles ont, comme on l'a rappelé tout à l'heure, une durée de vie euh, euh, limitée, et dans un certain cas, et que euh, les acteurs publics ont sans doute un rôle à le jouer de, de ce côté-là. Alors, de leur côté, les acteurs publics, ils peuvent avoir plein de bonnes raisons de ne pas entendre ces attentes. La peur d'être accusé de récupération... Euh, euh, la satisfaction aussi de voir que les choses se passent bon en mal en pas trop mal et qu'il y a une espèce de délégation implicite et gratuite de services publics euh, et elles peuvent très bien s'en accommoder. Mais on se rend compte, et c'est une idée très forte de ce cahier, que euh, les pouvoirs publics doivent écouter ces initiatives, doivent pouvoir s'approprier, euh, enfin pardon, euh, bien entendre ces attentes, les transformer notamment dans la négociation. Pour mieux remplir finalement le rôle qu'on attend d'eux en tant qu'acteur public. Et ce rôle, il est double, notamment. Enfin, on pourrait euh, rajouter quelques points, et je compte sur Loïc Blondiot pour le faire tout à l'heure. Euh, mais premièrement, euh, s'assurer que ces initiatives, la valeur sociale, euh, euh, parfois économique, souvent environnementale qu'elles créent, eh bien, soit pérenne dans le temps. Euh, euh, et là, on a par exemple la ville de Sceaux qui a choisi de faire appel à une association spécialisée pour accompagner les associations qui portent des jardins partagés dans la ville de Sceaux. Et cet accompagnement, c'est un accompagnement technique, mais aussi un accompagnement démocratique. Une association qui s'assure que dans les associations de jardins partagés, eh bien, les assemblées générales se tiennent régulièrement, qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'arroge les pleins pouvoirs au risque de, euh, de, de décourager tous les autres et de, et, de, de, de, et de laisser finalement en friche ce jardin partagé parce que les adhérents partent les uns après les autres. Euh, Pérenniser, mais deuxième euh, euh, raison pour les, les, les acteurs publics de, de relever euh, le défi de, de, de ces initiatives citoyennes, c'est euh, de s'assurer qu'elles bénéficient, que cette valeur créée bénéficient à toutes les catégories d'habitants et à le, toutes les parties du territoire. Et ça, on le voit par exemple, à, à, là encore, avec un exemple de jardin partagé, autour des jardins partagés euh, à Fontenay-sous-Bois, la ville encourage les associations de jardins partagés les plus mûres à accompagner euh, les associations les plus récentes. Et c'est l'occasion notamment de passerelles assez intéressantes entre eux, et, et qui marchent dans les deux sens, hein, entre euh, ce qui se fait dans les quartiers en politique de la ville, par exemple, et dans les autres quartiers. Donc on a vraiment, euh, euh, on, on retrouve là ce souci de maillage, équilibré euh, des territoires aux différentes échelles en, en, en termes d'initiatives citoyennes. Merci beaucoup Nicolas Laruel. Euh, il s'est dit beaucoup de choses. Euh, Peut-être d'abord vos attentes. Euh, Est-ce que vous aviez des attentes, Patrick Bernard, euh, euh, de la mairie, d'arrondissement du 14e à, quand vous avez démarré alors quand on a démarré, on avait un souci, c'était celui de, de démontrer notre neutralité vis-à-vis -vis de tous les acteurs publics. Donc on, on ne souhaitait pas euh, ni demander de subventions, ni euh, euh, comment dire, avoir des actions concrètes comme ça avec, avec l'acteur public. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y avait de, des oppositions, bien au contraire. Alors là je pense que si euh, on ne va pas chercher l'intelligence au sens la bonne relation avec l'acteur public jure, nombre de projets, y compris les nôtres et surtout les nôtres d'ailleurs sont condamnés à l'échec donc il faut avoir effectivement cette bonne relation, euh, il faut savoir jusqu'où mettre le curseur en fait tout simplement jure, de façon à ce que notre projet ne soit pas euh, identifié comme un projet de la mairie, ce qui, ce qui atténuerait son enthousiasme et d'ailleurs les, les maires en général le comprennent assez vite, ils n'ont pas du tout envie de se l'approprier, ils préfèrent laisser l'agilité et la latitude comme ça euh, après c'est euh, la relation entre le, le porteur de projet et l'acteur public, euh, elle est à encourager, euh, mais euh, elle manque cruellement de moyens, enfin, genre de, de véhicules. Il euh, y a des bonnes intentions, il y a des volontés effectivement je dire, de laisser les citoyens s'approprier l'espace public, de faire la ville du quart d'heure. Il y a beaucoup, beaucoup effectivement de cadres théoriques qui sont euh, euh, bienveillants par rapport à tout ça. Par contre, l'action concrète à l'intérieur de tout ça, je dire, on s'y frotte, mais très très vite. Je veux dire, quand nous, on souhaite euh, transformer un carrefour en place de village euh, et qu'on devient un peu euh, contre, notre, euh, contre notre vœu, je dire, des, des maîtres d'ouvrage de l'espace public, on nous, on nous demande d'endosser des responsabilités qu'on ne souhaite pas du tout endosser. Et donc là, il faut un cadre Il faut un cadre, oui. Et puis euh, être propriétaire de, de bancs publics, de préaux, de, de, de, de terrasses, etc. Je veux ce n'est pas du tout la vocation de notre association. Ce qui nous intéresse, c'est l'usage qu'on va faire, effectivement. Je veux dire, comment est-ce qu'on va transformer un lieu qui euh, ne produit pas de lien en un lieu qui va en produire Alors comment vous avez travaillé concrètement sur ce sujet, qui est très intéressant, de la place avec la mairie d'arrondissement Alors on y est, on est effectivement en pleine, en pleine expérimentation, on est parti d'une volonté euh, euh, très forte effectivement de l'hôtel de ville de, de, de, de voir aboutir ce projet et puis on s'est cogné un petit peu dire, à, une, à une difficulté de faire avec un conventionnement finalement de l'action euh, et les limites portées effectivement par euh, euh, les marchés publics dire, pour faire des choses donc est, euh, on est obligé un peu d'inventer d'expérimenter des choses donc on on, ça change un petit peu au jour le jour donc là on va euh, sur le, le sujet qui avait été initialement quand même bouleversé par le calendrier de la, de la crise sanitaire, puisque c'est un projet je veux dire, qui, été, qui remonte maintenant, la concertation remonte à 2019. Euh, c'est un projet sur lequel on va rebondir en, sous une forme d'expérimentation, on va se faire accompagner je veux dire, par euh, euh, comment dire, un, un bureau spécialisé, je veux dire, qui va nous accompagner dans la façon de travailler avec les habitants sur l'organisation la, la, d'un emploi du temps. Comment on va créer un emploi du temps collaboratif sur cette place, etc. Donc on va y arriver finalement. Mais... Il manque aujourd'hui cruellement, à mon avis, du véhicule juridique s'agissant de ce cas précis, qu'on pourrait appeler effectivement une délégation de services publics citoyennes, euh, avec le, le problème qu'il n'y a toujours pas de modèle économique, contrairement au DSP et classique, mais ça pourrait effectivement euh, euh, ouvrir un champ important. Il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus. Hein. La 27e région, euh, euh, qui est un bureau qui, qui bosse bien, qui bosse vraiment beaucoup là-dessus, qui produit beaucoup de, de choses intelligentes sur la transformation publique, je trouve que c'est un, un axe extrêmement important. Ça sera un long travail, parce qu'il faut qu'on ait en face de nous, en fait, un acteur public intelligent. sur mmh. Quelqu'un qui ne soit pas simplement pour là pour nous donner la norme, mais qui soit aussi facilitant. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, pas forcément au niveau politique, au niveau des services, c'est plus compliqué. Brièvement, en tout cas, vous avez eu un regard plutôt bienveillant de la part de, de la ville, euh, là où on aurait pu se dire, voilà, oh là, mais qu'est-ce qu'il fait Il veut monter sa liste, Patrick Bernard, là, il prépare des colistiers. Alors, c'est des questions qu'il a fallu évacuer. Dès le départ, effectivement, je vais redonner des gages là-dessus. Mais euh, non, non, la, la, la bienveillance a été, a, a été acquise d'emblée. Euh, on s'est fait connaître essentiellement. Je vais, euh nos, nos débuts, c'est en faisant la table la plus longue de Paris dans la rue, donc en mettant 1000 personnes qui déjeunent ensemble. La portée politique du geste n'a pas, pas été jugée eu, très, très dangereuse par les différentes parties. Donc, euh, non, non, on a eu un accompagnement eu, qui n'était pas de l'ordre financier, etc. Mais, mais on a été vraiment soutenu, à la fois par l'hôtel de ville et la mairie d'arrondissement. Hélène, c'est intéressant, on parlait des attentes avec, avec Nicolas, euh, mais quand ces mouvements euh, se montent, c'est souvent dans une volonté assez euh, d'être alternatif, et donc on ne cherche pas obligatoirement euh, à se tourner vers euh, les, les institutions. Euh, oui, c'est vrai, enfin, on, est, on, est, on est dans l'alternative, on ne peut pas avoir le, le, le pouvoir en place. Après, euh, après les choses s'installent un petit peu dans le temps, donc il faut aussi pouvoir les pérenniser, et là, on peut avoir besoin de l'aide de, de, de, de, de l'action publique. Euh, mais au départ, c'est vrai que quand on voit la, la, la base qui s'est créée, je ne sais pas si vous connaissez ce lieu qui est sur le, le climat, et puis on a, euh, a l'Académie du climat de Paris, c'est bon, voilà, marrant de voir un peu quels sont les publics qui vont... Euh, ouais, un qui est hyper alternatif, l'autre qui est hyper institutionnel, ce pas les mêmes publics qui vont du coup euh, se retrouver dans ces endroits-là. Euh, donc oui, on a besoin de... Je, je pense que le citoyen a aussi besoin d'être sur quelque chose d'un peu plus... Euh, un, un pas de côté, un peu plus punk, et que du coup, dès que c'est euh, récupéré par la puissance publique, ça perd toute, toute sa saveur. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez eu plutôt un accueil bienveillant avec... Euh la ruche qui, qui dit oui. Il y a même un, une élue qui vous a dit euh, bah, le meilleur qui pourrait vous arriver avec, euh, avec la ville, c'est euh, qu'on vous laisse tranquille. Alors, en fait, c'était Emmanuel Vargon. Euh, voilà, je je m'en suis rappelé quand elle était euh, au ministère de, de l'écologie. Et elle avait dit voilà la meilleure chose qu'on a à faire pour vous, c'est en fait, on vous laisse tranquille. Quoi. Parce que si on commence à... Parce que tout est un petit peu, quand on est dans l'alternatif, on est tout, hein, toujours sur une espèce de ligne de crête. C'est en, en termes de législatif, etc. Enfin, les choses que l'on fait, c'est... Euh... Donc, elle a dit, voilà, vaut mieux qu'on vous laisse tranquille. Et c'est exactement ce que fait la maire du, du 10e arrondissement euh, dans lequel j'ai ma rue, justement, qui, elle, ce qui est génial, c'est qu'elle facilite les choses. C'est-à-dire, OK, elle dit, allez, un SMS, vous pouvez utiliser l'espace public. Euh, donc En gros, passez pas par la préfecture. Euh... Je sais pas ce que ça vaut, quoi. Enfin, je sais pas si la préfecture débarque, ce que ça vaut. En tout cas, elle prend ce risque-là de dire, OK, je facilite les choses et après, je vous laisse tranquille. Et c'est vrai que c'est assez... Euh... C'est bien quand, quand, quand la collectivité peut nous aider en ce sens-là. Alors Avant d'avoir le regard de Louis Blondieu on a envie d'entendre le maire le maire des, des Molières, parce qu'on a envie de savoir voilà, comment vous, vous faites concrètement face à des initiatives. Euh, voilà, Est-ce que vous vous laissez faire Qu'est-ce que vous dites dans, dans, dans vos ouvrages euh, Vous l'avez commencé à nous laisser entendre, hein, c'est à l'élu de faire son agendemento. Euh, mais concrètement, ça passe par quoi Est-ce que ce n'est pas que les élus, c'est aussi les services Les services peuvent juger que le citoyen peut être intrusif est-ce que, quelque part, il vient le déposséder d'une expertise qu'il a, ce service Effectivement, c'est une vraie acculturation pour l'élu. Nous, on l'a vécu parce que c'était une envie euh, bon, voilà, moi qui, me, qui, qui me motivait fortement euh, en, en 2013, hein, un an avant les élections municipales de 2014. Et Après, il a fallu, euh, effectivement, euh, acculturer toute une équipe à ce fonctionnement. Aujourd'hui, euh, euh, il y a de multiples animateurs, des différents comités. Et puis, on, on accepte euh, J'entends la, la remarque de Bernard qui est à l'aise avec euh, les euh, responsables politiques de son, euh, de son quartier. Euh, euh, mais euh, nous, quand on a entamé le deuxième processus euh, municipal qui euh, était en 2019, un an avant euh, les élections municipales de 2020, euh, et y compris euh, à tout moment, euh, je ne serai pas à titre individuel gêné qu'une personne sur la commune, Prennent à la fois par ses initiatives, sa capacité à fédérer et euh, à emmener les autres, euh, ma place. Euh, et, et, et je le souhaite pour le village. Euh, euh, Ce n'est pas pour moi une question de délai, considérant que pour moi, euh, euh, mon engagement est une fonction et que j'ai par ailleurs un métier, euh, une famille. Et, et euh, voilà, je ne suis pas que euh, maire et que responsable bénévole d'associations d'élus. Donc. Euh, euh, c'est euh, ça, c'est très important. Moi, ça me gêne pas, mais c'est vrai que euh, la question se pose ailleurs et qu'il y a un réflexe politique un peu préhistorique hein, dont on parlait, euh, euh, dont on parlait tout à l'heure. Non, moi, ça m'amène deux remarques. Euh, euh, la question de l'action publique et de la politique par rapport à ces initiatives euh, citoyennes. Euh, la question euh, plus politique dont qu'on vient effectivement. Euh, euh, euh, d'aborder, c'est de savoir est-ce que cette, euh, cette action, euh, j'empêche ou pas qu'elle se déploie parce qu'elle peut représenter un risque pour moi, moi qui agis de façon traditionnelle sur le plan politique et qui n'a pas trop envie que les choses dépassent autour de moi ou que si elles commencent à dépasser, il faut finalement que je me les approprie et que ou que je les tue dans l'œuf, quoi. en gros. Donc cette question-là, elle existe quand même aujourd'hui. Ce sont des réalités concrètes euh, dans, euh, dans les territoires. Heureusement, elles s'estompent de plus en plus. C'est aussi euh, ça qui est au cœur de notre discussion, c'est que euh, les élus euh, prennent de plus en plus conscience de ça. Mais aussi, ces initiatives envahissent le champ politique, justement. Parce que dans un village, euh, par exemple, quelqu'un, à un moment donné... Euh, face à une commune où rien ne se passait, euh, bon, a dit euh, moi j'ai envie de faire des potagers partagés sur une partie de mes terrains et puis il ben, y a une population qui, qui se joint à, à cette personne etc. Et ça c'est des choses qu'on a vu dans notre, dans notre pays et, et, et, et ben, l'élection municipale suivante, ben, la personne elle a elle n'a pratiquement plus rien à faire pour rentrer dans un processus politique où finalement, qu'est-ce qui va se passer Cette question de la confiance qui, qui est très importante dans la démocratie, ben la confiance, c'est cette personne qui l'a. Et, et donc c'est cette personne-là qui va pouvoir faire, si elle le souhaite, euh, irruption dans le champ politique et donc prendre la place. Et moi, j'incite toujours à cette question de prendre la place. Et puis après, il y a la question de l'action publique et de sa forme. L'action publique et sa forme... Eh bien, il y a des freins à tous les carrefours. Hélène parlait de la question des, euh, de la ligne de crête. Moi, je dirais même aussi la ligne jaune. On est souvent sur la ligne jaune si on veut avancer. Euh, nous, on a une monnaie locale citoyenne. Le Trésor public ne veut pas en entendre parler. Une association euh, ou enfin euh, une, une activité se crée. Vous l'avez connu dans le champ associatif au début, Ben, l'association n'a pas de statut, euh, euh voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a Bon, il y a de l'argent qui traîne. Est-ce que c'est de l'argent public Est-ce que c'est pas de l'argent public C'est une initiative publique. Bon, euh, Donc, les, les voilà, les, les juristes sont très forts pour nous mettre tout de suite dans des cases et puis nous dire bah ben, finalement, attention, hein, vous faites peut-être un faux pas. Peut-être que pour la commune, c'est une gestion de fait. Peut-être que pour le citoyen, euh, ben c'est euh, c'est la pratique d'une une activité euh, commerciale ou, euh, ou des choses qui ne sont pas déclarées. Donc, il y a... Là, du point de vue de, le, de, de, de, de, de tous ces, ces aspects-là, et ce n'est pas que du coup la commune euh, qui est désignée, c'est toutes les collectivités et c'est toutes les institutions. À, à deux kilomètres de chez moi, il y a un, un tiers-lieu agriculturel qui s'est créé. C'est le premier euh, dans le sud de, de, de, de l'île de France qui, qui vient de se créer. Euh, bah, il a fallu passer un petit peu de temps avec la SAFER pour expliquer qu'il pouvait exister autre chose que simplement l'activité agricole dans, dans, dans ce lieu-là. C'est quoi la SAFER, juste C'est l'institution qui, qui décide, qui intervient au moment où il y a la cession d'un terrain agricole et en l'occurrence c'était de grandes serres sur un terrain agricole mmh. euh, où il y avait déjà une petite habitation à côté qui était tolérée mmh. donc euh, un, un frein un frein supplémentaire voilà ouais merci beaucoup euh, Louis Blondiot, il euh, y a un mot qui a été prononcé qu'on n'a pas prononcé encore qui je pense est, est, est la clé en fait de, du dialogue entre l'institution et le citoyen c'est le mot confiance en fait il y a un moment il s'agit de réinstaurer la confiance et on arrive à réinstaurer la confiance quand quand on s'écoute et qu'on donne sa part aux citoyens, parce que là, il y a risque sinon d'une démonétisation encore un peu plus importante de l'institution si elle ne tend pas la main aux citoyens qui veulent agir. Absolument, oui, oui. Non, non, mais même cette notion de confiance, elle est au cœur de elle est aux origines de la pensée dont nous sommes les héritiers, de la pensée de la, du libéralisme politique. Il faut un minimum de confiance pour que le, le, le pouvoir politique puisse agir et pour que les citoyens se sentent, se sentent en sécurité. Alors moi, je voudrais, dire, je voudrais aborder trois points par rapport à ce qui a été dit pour essayer de résumer les, les, les choses. D'abord, il faut voir de, de quel, dans, dans quel contexte de représentation et dans quel contexte culturel et institutionnel euh, ces initiatives s'inscrivent euh S'inscrivent dans un contexte où euh, la, la, la représentation que nous avons du pouvoir politique et euh, de l'autorité euh, n'est pas forcément complètement compatible avec l'idée que les citoyens euh, puissent avoir euh, des idées, puissent euh, imaginer, puissent euh, contribuer à l'action publique. Il faut voir comment sont formées nos élites politiques et nos élites euh, expertes, euh, no, nos élites techniques, d'un certain point de vue. Ils sont formés à l'idée, elles sont formés à l'idée qu'elles détiennent le savoir pertinent, qu'elles détiennent la compétence pertinente et les élus sont persuadés que effectivement, euh, si jamais les citoyens euh, sont capables de trouver des solutions sans eux, c'est une défaillance de leur part. Ça n'est pas, euh, pas parce qu'ils ont euh, laissé la possibilité par rapport à ce que, ce que tu disais. Il y, y a une crainte que, que ça fonctionne trop bien et ce qui expliquerait qu'on ne soit pas utile d'un certain point de vue. Du... Et la peur de perdre du pouvoir. Absolument. Et la défiance des, des autorités vis-à-vis -vis des citoyens n'a rien à envier, à la défiance euh, des citoyens vis-à-vis -vis des autorités. Il faut, il faut toujours mettre ça euh, sur la place. La crainte, effectivement, que des adversaires politiques euh, récupèrent ces initiatives, elle est omniprésente et elle est liée à la professionnalisation de l'activité politique. C'est la peur de ne pas être réélu. Donc, on a effectivement, pour, pour euh, que les choses se passent autre, autrement, il faudrait un changement assez euh, complet d'institution. Euh, il faudrait une révolution démocratique qui fasse que euh, ah, bah, l'élection ne soit pas l'alpha et l'oméga, finalement, de, de la légitimité politique. Donc, je, je ferme la parenthèse, mais je pense qu'il est important de rappeler ça. Deuxième élément, pour, pour, les, pour les initiatives, pour les associations en général, la question à, à, à se poser, et qu'elle se pose tout le temps, c'est la bonne distance. Parce qu'il y a un risque, par exemple, à se faire financer euh, par les autorités politiques. Il y a un risque évident de domestication ou de, de subordination. Hein. Euh, dès lors qu'elles qu mettent de l'argent sur la table, euh, les autorités euh, se sentent souvent en tout cas l'autorité politique, se sont souvent en droit d'exiger des choses. De la Et délégation de service public dont on parlait, elle, a des, elle peut avoir des absolument. conséquences. Et tout ce dont on parle doit être rapporté aussi à un changement des modalités de financement des associations. C'est-à-dire qu'on les finance moins pour ce qu'elles font au quotidien que pour les projets qu'elles sont susceptibles de mener. Et en fait, le financement par projet des associations, à mon avis, va à contresens de ce que devrait être une démocratie vivante dans laquelle il y a il y a des associations qui poursuivent leur but avec les moyens de les poursuivre sans être obligés d'être mis en concurrence pour remplir les, les, les, les, les, les, les tâches que l'État ou que les collectivités locales leur confient. Le, le danger aussi, c'est de devenir les supplétifs de l'action publique. On parlait de délégation de, de services publics. Il y a aussi un, un risque d'un de, de, certain point de vue d'indifférenciation entre ce que les citoyens font et ce que l'administration normalement, est censé faire. Pour les budgets participatifs, par exemple, euh, la, la question a été posée souvent de dire euh, les, les projets qui émergent, normalement, l'administration aurait dû, aurait dû la faire. Donc, Trouver la bonne distance, c'est une question essentielle. Et, et, et Hélène a dit très justement que si on est trop proche des institutions, on perd toute crédibilité et toute légitimité auprès d'une partie du public qui se défie à ce point de, de, de, du monde institutionnel qu'elle aura le sentiment de se faire piéger si elle, si elle participe. Et ce qui est frappant, c'est que quand l'offre d'initiative vient d'en haut, elle, a, elle rencontre beaucoup moins d'énergie de, de, de, de, de, de, de, de, que lorsque elle vient d'en bas. Et c'est une des caractéristiques de la, de la, de la période actuelle. Avant-dernier point, ce que ça nous rappelle, paradoxalement, c'est la centralité de, de, de, de, du politique entendu au sens du pouvoir politique dans nos sociétés, paradoxalement. Pourquoi Parce que c'est le politique... Qu'est-ce qu'il fait, d'après tout ce qu'on a dit C'est le politique qui régule, qui évite que des groupes de citoyens, finalement, s'approprient euh, une partie de l'espace ou, effectivement, euh, euh, euh, prennent la place au détriment d'autres. Et c'est le politique qui régule ça. Et c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il rappelle que, quelque part, l'intérêt général euh, pas, ne se construit pas exclusivement euh, par euh, ce type d'initiative, C'est une instance de légitimation, de reconnaissance. La question du récit, c'est de dire, finalement, euh, euh, vers quelle société voulons-nous euh, aller et en encourageant ces initiatives, on dessine déjà euh, le type de perspective politique que, que, que, que l'on recherche. Et ça, c'est capital dans une société. Et, et, et jusqu'à présent, d'un certain point de vue, et c'est ce que ne parvient plus à faire euh, le pouvoir politique, c'est à, euh, à produire ce type de discours, produire ce type... De, de, de mise en cohérence finalement de, de, de la société. Et puis troisième élément, et là je vais introduire un auteur qui, qui, qui m'importe, le politique c'est une instance, alors, ça a été dit, de pérennisation, ces initiatives. Et l'auteur qui me tient à cœur et qui à mon avis permet de penser tout ça, c'est un, un Américain philosophe pragmatiste, John Dewey, qui explique qu'en fait, comment naissent les politiques, comment naît l'action publique. Au départ, dit-il, très souvent il y a un problème public. Il y a des citoyens qui s'organisent pour trouver des solutions à ce problème, qui se mettent en commun, qui, euh, qui euh, euh, acquièrent de l'information, qui enquêtent, dit-il. Et puis une fois que les solutions sont trouvées, c'est le service public... Qui institutionnalise la réponse aux problèmes. Donc il y a une continuité entre l'activité citoyenne et l'activité de l'État. Les penser comme séparés n'a pas de sens. La plupart de nos institutions résultent au départ d'initiatives citoyennes qui ont essayé de trouver des, collectivement des solutions à des problèmes qui, après, euh, euh, euh, ont, ont trouvé des institutions pour les traiter. Et puis, dernier point, ne jamais oublier que dans l'écosystème des initiatives citoyennes, euh, tout le monde peut avoir sa place. Les associations qui sont, proches, euh, qui sont proches du pouvoir, les associations qui gardent leur quant à soi critique, et puis surtout les, les, les, les, les, les initiatives qui sont les plus radicales. Parce qu'à plus ample informé, c'est quand même les initiatives les plus radicales qui, mmh. euh, quelquefois parce qu'elles font peur, euh, euh, sont les plus à même de faire bouger le, le, le, le politique. Alors, je dis les plus à même, mais en tout cas, elles sont également à même de faire bouger le politique. Je suis infiniment trop long, mais euh, voilà, je voulais dire tout ça, parce que je trouve ça mais très ouais, intéressant. ça fait en même temps, c'est de faire une conclusion. Euh, merci beaucoup, Loïc Blondiot. Merci, euh, Patrick Bernard. Merci, euh, Hélène Binet. Et merci euh, Yvan Lebraneski d'être venu avec nous pour nous parler euh, de l'engagement de citoyens et euh, de votre regard donc, sur toutes ces initiatives qui sont sur nos territoires. Euh, Débat euh, passionnant que l'on va conclure tout de suite avec euh, Martin Omover, directeur du département Habitat Société de l'Institut Paris Région. Merci d'être avec nous, Martin. C'est euh, vrai que vous l'avez dit, hein, ce cahier, il est passionnant. Euh, les invités l'ont dit, ils l'ont lu, je l'ai lu aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, et vraiment, vous-même, j'imagine, vous, vous en tirez des enseignements pour vos travaux. Énormément d'enseignements, et, et merci d'ailleurs à l'ensemble de nos invités, puisque j'en ai encore appris hein, aujourd'hui euh, ensemble dans ce débat. Peut-être là, ce qui me marque le plus, c'est quand même au travers de ces euh, initiatives citoyennes cette capacité au niveau local à identifier euh, des besoins ou des problèmes qui ne l'avaient peut-être pas été jusqu'alors ou auxquels on n'avait pas trouvé euh, les bonnes solutions à apporter. Et, euh, et à prendre en charge, alors, avec toutes les questions qui se posent derrière, mais à apporter à inventer des solutions sur mesure. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour une structure comme l'Institut Paris Région, hein, qui est la seule agence d'urbanisme régionale euh, en France, et qui, de ce fait, euh, dans ses travaux, fait beaucoup d'études, fait beaucoup de planification, de stratégie, mais parfois la façon où on, de changer concrètement les choses sur le terrain, eh ben, on se pose la question et on se la pose encore plus aujourd'hui. Euh, Binet, vous l'évoquiez, hein, euh, la question du changement euh, climatique, la question euh, de la transition environnementale, de la transition énergétique, tout ça, ça suscite beaucoup d'angoisse, parfois un sentiment d'impuissance. J'ai vu dans le chat, on nous, on nous redemandait euh, le nom d'un sociologue qui a travaillé là-dessus, euh, Yann Lebossé, sur l'importance la, de l'action, passer à l'action. Eh ben, ces initiatives, elles nous montrent que l'action au niveau local, c'est possible et ça produit des solutions. Et donc ce dialogue dont on a parlé dans cette dernière séquence, on s'engage en fait à le poursuivre pour que, au delà de ces stratégies, face à ces transitions, on garde de la motivation d'une part et puis qu'on apporte des solutions concrètes pour avancer dans le changement. Donc il y a des enseignements que vous avez tirés, j'imagine que ça vous ouvre des pistes de travail bah, d'abord sur euh, la méthode de travail, parce que ça aussi on en a beaucoup parlé la façon de considérer euh, nos concitoyens, euh, l'ensemble des initiatives, qu'elles soient associatives, qu'elles soient moins structurées, euh, on sent bien que euh, la production euh, d'une expertise une force de diagnostic, de solutions de vraies innovations aussi, hein, des innovations qui ne sont pas que technologiques, qui sont aussi euh, de gouvernance euh, organisationnelle sociale, et bien là il y a un enjeu Alors, on a commencé avec le cahier mais on va continuer à le faire à documenter, à apprendre de ces innovations, euh, et à pas considérer qu'on détient l'expertise simplement ici euh, dans nos murs euh, à l'Institut Paris Région. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, euh, c'est qu'on est une maison qui travaille grâce à, grâce à nos partenaires. Donc, je tiens aussi à les, à les remercier, nos partenaires publics qui nous permettent d'avoir cette hauteur de vue, cette indépendance. Euh, et à partir de là, eh ben, à nous de les accompagner aussi dans ce dialogue renouvelé avec les initiatives citoyennes. Et on le fait euh, au quotidien, on le fait en avec la région Ile-de-France sur ces appels à manifestation d'intérêt, sur l'ensemble de ces politiques. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on les accompagne aussi dans l'évaluation de, de leurs politiques et par rapport à toutes ces limites, tous ces garde-fous qu'il faut conserver. Moi, je pense que on, voilà, ça nous engage dans l'évaluation des politiques publiques, à la fois sur ce, qui, ce que l'on produit dans ces nouvelles collaborations, ces nouveaux compagnonnages avec les initiatives citoyennes, mais aussi sur la façon même dont on construit les modalités de, de partenariat pour être certain que euh, bah, toutes les initiatives, en tout cas qu'un maximum d'initiatives puissent dialoguer avec l'action publique. Puis enfin, peut-être un rendez-vous je tiens à vous donner rendez-vous pour notre prochain cahier euh, en, en janvier 2022, puisqu'on a parlé euh, bah, de, de relations, de confiance, euh, de liens sociaux. Euh, autant de choses dont on l'a vu là avec la crise, qui sont essentielles pour s'adapter, retrouver de l'autonomie, de la spontanéité dans l'organisation au niveau local. Et c'est ce que montre ce cahier, mais on ira encore plus loin dans notre prochaine publication qui sera consacrée à la résilience, euh, un sujet d'actualité et d'avenir. Merci beaucoup, Martin Mauvert. je rappelle, un directeur du département Habitat et Société. Euh, ben voilà, ce rendez-vous est terminé. Merci euh, donc, euh, à l'Institut Paris Région qui est à l'initiative de ce rendez-vous. On vous invite donc à aller euh, bah, bah, lire ce formidable ouvrage « Aux actes citoyens quand les initiatives citoyennes bousculent l'action publique ». Merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore à nos intervenantes et intervenants.